Donc, quand même, rappeler un peu quelques considérants pour nous à la Carmagnole. Je dirais que nous étions dans une année particulière, comme vous l'avez remarqué. Il y a ceux qui ont choisi de commémorer Napoléon. Ce n'était pas notre cas. Nous avons fait le choix tout autre, qui est de reprendre et de revisiter ensemble ce moment décisif pour notre histoire actuelle, puisque nous le verrons. Dans le, dans le débat et l'addition que nous avons, bon nombre des questions qui sont trouvées au cœur euh, du mouvement de fond de la commune, eh ben nous les retrouvons aussi aujourd'hui, et des questions qui étaient euh, fortement progressistes ont encore besoin d'être rééclairées aujourd'hui, et il faut encore se mobiliser. Quand on voit les questions de séparation de l'Église de l'État, de la place des femmes dans la société, la question du travail de nuit, bon, tout. Et la question de la démocratie directe, de comment s'organise une démocratie dans une société, mais je ne vais pas totalement développer sur ce point, nous y reviendrons dans le débat. Donc c'est ce qui nous semblait essentiel pour nous, à la Carmagnole, qui sommes une association politico-culturelle, mais très attachée à un idéal émancipateur. Notre combat, nous le faisons dans les luttes quotidiennes auxquelles nous participons, dans les débats que nous organisons. Hier, nous étions dans la manifestation pour les libertés contre l'extrême droite mais avec quelque chose qui n'est pas simplement du cas pour cas, mais de porter, et ce qui nous semble aujourd'hui un gros manque, et chose à laquelle, à notre échelle, nous essayons de travailler, de reconstruire un idéal émancipateur, parce que c'est quand même ça l'objectif pour nos vies, et changer un peu ce monde qui en a bien besoin. Bon, En tout cas, quand on a commencé à travailler sur ce projet, sur la commune, ce cycle sur la commune, évidemment n'avait pas euh, pensé qu'il se déroulerait exactement sur la façon dont il s'est déroulé puisque nous avons comme tout autre eu euh, à faire face à la pandémie et beaucoup de choses que nous avions prévu en présentiel ou ainsi de suite nous n'avons pas pu le tenir et nous l'avons fait en web télé donc juste pour rappeler là quand même que si vous êtes là c'est que vous êtes intéressé à cette question vous pouvez retrouver sur la chaîne youtube de la carmagnole le cycle que nous avons fait et qui est assez complet, c'est-à-dire il y a eu un premier débat avec Antenne de l'uermos le 18 mars, Ça, une date qui a du sens. Ensuite nous avons eu un débat avec Éric Lafon euh, du, du Musée d'Histoire de Montreuil. Ensuite nous avons eu aussi un débat avec euh, Mathilde Larère et loi valade sur euh, la question des femmes euh, à la commune de Paris. Nous avons eu aussi euh, une web télé avec Étienne Manchette de la BNF Retro News et je suppose que bon nombre d'entre vous ont pu voir euh, l'exposition qui a duré un mois sur l'esplanade à Montpellier. Et nous avons aussi eu une initiative avec là en présentiel euh, deux acteurs actrices Claude Maurice et Denis Léandry, une lecture des textes de communards qui avaient été déportés en Nouvelle-Calédonie. Je vous le dis, euh, ce spectacle, nous le retrouverons à la rentrée, complet et autres, et c'était quand même un très beau moment. Donc voilà, et aujourd'hui, d'une certaine façon, on clôture un peu notre cycle de débat, même s'il y aura après une exposition euh, des lois à à, euh, à pierre Vive en lien avec le département. Donc voilà, Donc c'est quand même des moments importants. Alors maintenant, juste pour... Euh, euh, vous terminer dire que la carmagnole est un lieu qui a fait le choix de vivre sans subvention publique ce qui veut dire que nous ne pouvons vivre que sur la base de nos ce que nous appelons coopérateurs coopératrices de euh, ben, ceux qui sont intéressés au projet que l'on porte et qui ont envie d'y participer et de le construire avec nous sachant que donc, nous avons un fonctionnement à partir de ces coopérateurs des assemblées générales un comité d'animation on est tout disposé à vous le faire. Et s'il y en a parmi vous, il ne faut pas vous gêner, qui pensent que ce serait pas mal d'être coopérateur ou coopératrice, vous pouvez vous inscrire euh, à l'entrée où il y a euh, un accueil et euh, les choses seront faites très précisément. Donc, euh, vous trouverez aussi dans le hall, comme vous avez pu le remarquer, euh, avec nos amis du Grain des mots en gros toute une série de livres sur cette question. Et bien sûr... Les, les livres de Ludivine et des Lois. Vous retrouverez aussi une affiche, qui est une affiche remarquable que nous a euh, accordée et donnée euh, Eloi. Et euh, je vous conseille de, je pense que c'est un beau document, euh, une belle affiche. Donc, juste pour terminer, dire que, ben, comme nous avons traversé une situation où c'était un peu compliqué d'un point de vue financier. Euh, ben, si vous souhaitez nous aider il y aura un chapeau à la fin et vous pouvez donner quelque chose qui nous permet de nous aider et de continuer à faire ce genre d'initiative voilà Donc nous allons passer maintenant à la partie débat il y aura des images et nous nous quitterons en chantant vous verrez bien Bonsoir, donc euh, ben, à mon tour je vous remercie d'être euh, là, d'avoir euh, résisté à la tentation de la plage, peut-être à la concurrence de Roland Garros, je ne sais pas. En tout cas, euh, vous avez bien fait. Euh, la quatrième et dernière conférence débat de la Carmagnole sur la commune se fait enfin euh, dans des conditions euh, présentielles. On a tenu les précédentes uniquement en Web TV, on a tenu à les faire, elles se sont bien déroulées, mais c'est quand même une certaine satisfaction pour nous à le faire dans les bonnes conditions avec du public. Nous en sommes en tout cas d'autant plus satisfaits que nous sommes assez fiers des invités que nous avons, que nous allons recevoir avec vous aujourd'hui. Donc cette conférence de débat va se tenir en deux temps. D'abord... Nous, nous, nous recevrons et euh, loi valat euh, dans l'exposition le journal de la commune euh, à l'initiative de la carmagnole se tient à partir du 15 juin à, à pierre vive et un petit peu en, euh, en avant première en, euh, en mise en bouche de l'exposition que vous pourrez aller voir à pierre vive pendant un mois et demi jusqu'au 31 juillet et ben, va euh, Faire un commentaire d'une sélection de ces images euh, tout à l'heure. Et euh, à l'issue de cette présentation, normalement, on a retenu euh, ensemble six images sur 70. Hein. Donc euh, il y a de quoi à découvrir encore après cette sélection. Euh, vous pourrez avoir un échange avec euh, avec lui, le, le, le questionner sur ses choix artistiques et peut-être pas qu'artistiques autour de ce de son travail. Après Eloine, nous accueillerons euh, Ludivine Bantini. Euh, qui est une historienne et donc je vous ferai un petit, une petite présentation tout à l'heure euh, dans le deuxième temps là aussi il y aura une partie conférencière avec lui Divine puis un moment euh, d'échange euh, avec vous euh, où elle se prêtera à toutes les questions que vous voudrez lui poser voilà. et à l'issue de, de ces deux moments on va dire un peu conférenciers, euh, nous aurons sur la scène Sigan euh, et Philippe qui viendront euh, nous chanter une chanson euh, de la commune bon. Par ailleurs, euh, Francis vous l'a dit, il y a livres, affiches euh, à l'extérieur et vous pourrez prolonger euh, ce moment-là par les, les lectures des, des livres de nos invités et peut-être même l'affiche que la Carmagnole a édité avec euh, la complicité des lois pour le 150e anniversaire de la commune. Voilà. Une dernière chose, euh, bon, vous savez, normalement, euh, on vous invite à garder le masque, mais bon, on comprend bien qu'il y a des moments où... Pff, on a envie de descendre un peu euh, pour des raisons de confort et de nos invités et pour vous aussi. Euh, Eloi et Ludivine ont chacun leur micro et ils pourront faire leur conférence sans le masque. Ça sera beaucoup plus confortable pour eux et pour vous aussi pour les écouter. Euh, on vous demandera une chose simplement. Ce, la seule chose un petit peu stricte, c'est que quand vous poserez des questions, quand le micro baladeur se promènera et que Francis vous l'apportera, merci en revanche de voilà, de garder le masque au moment où vous utiliserez le, le micro. C'est peut-être la, la, la chose la plus, euh, la plus stricte sur laquelle il faudra être euh, bien observateur. Voilà. Eloi, si tu veux bien euh, nous rejoindre bonsoir Oui, bonsoir Éloi, bonsoir à tout le monde je vais te présenter rapidement Oui. tu te représenteras après si c'est pas bien euh, alors Éloi Valla, peut-être il y en a quelques-uns qui le connaissent déjà parce qu'il a participé à une des web tv du cycle de la, sur les 150 ans de la commune qui était sur les femmes dans la commune puisqu'il a écrit, euh, enfin, il a euh, fait un ouvrage qui s'appelle Louise euh, les femmes dans la commune, c'est pas le seul puisque ce passionné de la Commune en a commis plusieurs. Euh, là, en fait, les illustrations euh, qu'on va voir aujourd'hui et qui sont l'objet euh, de l'exposition qui aura lieu à partir du 15 juin, comme on vous l'a déjà dit, c'est le journal de la Commune. Euh, c'est en fait un, le premier, je crois, qui a été édité. Oui, c'est en... le premier euh, qui a été réalisé à partir d'une exposition pour la bibliothèque de la ville de Paris. Euh, je peux te donner l'année, c'était en 2007. Voilà, en 2007. Donc, euh, donc ça c'est le premier ouvrage, il y en a eu d'autres après, il y en a un qui vient de sortir, qui est aussi en vente, là, la librairie euh, du grain des mots, nous euh, fait la gentillesse de leur présence et pour vendre euh, différents ouvrages sur la commune, euh, c'est « Dessiner la commune », c'est le dernier qui vient de sortir. Oui, différent des précédents. Différent des précédents. Euh, voilà, et nous aujourd'hui, eh ben, on, on va parler de, de, de ces images-là, on en a sélectionné 7, parce que j'en ai rajouté une, tu sais ah tu l'as ben, si. Bon on verra. Mais on a rajouté euh, celle de, celle de du drapeau justement. Mais c'était pas la première normalement. Drapeau rouge. C'est pas grave. Ok. Euh, non mais on enchaîne c'est pas grave. Euh, voilà. Euh, donc c'est des, des illustrations à partir du journal de la commune, du, du journal officiel. Alors c'est euh, des des illustrations qui ont été réalisées à partir de textes du journal officiel de la République française. Je vais vous dire deux mots de ce qu'était le journal officiel de la République française. Euh, la commune, le premier jour de la révolution communaliste, c'est le 18 mars, paraissait exister à ce moment-là un journal officiel de la République qui avait deux éditions, une édition le matin une édition le soir c'était pas tout à fait euh, le journal officiel tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était un journal qui avait euh, une belle allure, qui était très bien fait, très bien imprimé sur un gros format, une page euh, recto verso mais qui donnait des nouvelles officielles, c'est-à-dire la partie officielle, des nouvelles non officielles et dans une partie euh, variété. Ce que les journalistes définissent sous le nom de variété, c'est des articles non informatifs ou des contributions volontaires. Donc le 18 mars, le début de, de la commune, si vous voulez, avec euh, l'opposition à l'enlèvement des canaux, et le 19 mars, à l'initiative du comité central de la garde nationale, donc des fédérés, plusieurs bâtiments vont être occupés l'hôtel de ville de paris bien entendu le ministère de l'intérieur et euh, trois bataillons euh, vont aller occuper les locaux du journal officiel de la république euh, évidemment euh, donc le journal officiel de la république française passe donc dans euh, la sphère de la commune thiers qui était encore à paris à ce moment-là, mais qui intime à toute l'administration parisienne, au ministère, de quitter Paris pour rejoindre Versailles, une partie des rédacteurs euh, du journal officiel de la République française vont quitter, euh, va quitter Paris pour aller faire à Versailles le journal officiel de la République version Versailles. Donc pendant toute cette période, on va avoir deux journaux officiels de la République française celui de la Commune. Donc c'est la raison pour laquelle je vais Journal de la Commune, parce qu'il ne portera ce nom de Journal de la Commune qu'un seul jour. Il restera toujours le journal officiel de la République française. Donc il euh, euh, donc y, y, y a ces différentes parties, il y a son sommaire, donc les parties, la partie officielle qui publiera notamment les décrets que prendra l'Assemblée communaliste de la Commune. La partie non officielle qui rendra compte euh, en partie du moins des débats qui se tiennent lors des séances de l'Assemblée de la Commune, qui rendra compte euh, des, des finances de la Commune. Des événements aussi Des événements et notamment de la guerre et de la conduite de la guerre. Et puis cette euh, assez intéressante partie variété. Où l'on va trouver de tout, des communications scientifiques, des nouvelles étrangères, mm. des, ra des rapports de faits divers, parfois très poignants, notamment dans le livre, j'avais retenu un, un accident de chemin de fer, et puis euh, des réclames. Euh, parmi les, les premiers occupants des locaux de officiel de la République, qui se trouvait qu'il y avait un journaliste qui s'appelait Vésigné, et le dénommé Vésigné était membre du comité central de la guerre nationale, et il sera le premier rédacteur au chef, enfin délégué par la commune pour faire fonctionner le, le journal officiel. Alors ce Vésigné, euh, deux mots sur lui, euh, c'était l'ancien secrétaire de GenSu. Et une fois la commune finie, il va commettre un livre absolument épouvantable, assez bien renseigné, qui va s'appeler Comment la commune a vécu, et qui n'aura que, que comme seul objectif que de dire du mal de tous ceux qui ont combattu par la commune jusqu'à la dernière extrémité. Bon, ça, c'est pour l'histoire de Bézigné. Lui succédera comme rédacteur en chef euh, Gérard Longuet, et ensuite. Euh, pas du tout c'est parce qu'il nous fait pas il nous fait penser à quelqu'un d'autre c'est pour ça lui divine j'ai bédine charles oui. ah là, pardon il aurait, Merci. Pu, ça aurait pu être un homonyme <rire> fallait bien que je rate ce coup là donc charles qui sera le gendre de marx qui lui n'a absolument rien à voir avec le comportement que leur et puis euh, ensuite, après euh, Charles Longuet, ce sera à nouveau euh, désigné jusqu'au dernier numéro de la commune. Alors, jusqu'au dernier numéro euh, du journal officiel sous la commune. Parce que le journal officiel va du 20 mars au 24 mai. Voilà. Et la commune, euh, le dernier jour de, de, de la semaine sanglante, c'est le dimanche 28 mai. Le premier jour, le 18 mars. Et le premier jour, le 18 mars. Mais, Mais le mai, compte-rendu est fait dans le. Euh, voilà. Mais le journal officiel. Euh, alors, dans ce journal officiel aussi, il y avait des, des, des publicités, des annonces, des réclames. Et dans les premiers numéros, notamment, il y a des, des réclames pour les pour les livres du, du citoyen Vésigny. Euh, il savait très bien euh, se servir. Est-ce que tu peux juste avant qu'on commence le commentaire sur les, les illustrations qu'on a choisies, euh, nous dire comment tu as procédé pour ta sélection? De ces parties du journal de la commune, à la fois pour les parties officielles et puis les parties qui sont plus de l'ordre oui du quotidien Oui, ai, je l'ai fait en fonction de ce qui me semblait moins intéressant quant à la chronologie, quant à l'histoire de la commune. Donc, euh, des, ce sont des, des milliers de lignes typographiées. Hein. Le journal officiel de la commune, elles sont ramenées à, à, à quelques. je ne sais pas, un centaines de rendre compte de la, de la totalité de ce que l'on pouvait y lire alors est-ce que tu la vois bien donc ça c'est ça c'est <rire> l'illustration du mardi 21 mars on l'a choisi parce que donc ça relate les événements du 18 mars mais comme ouais. il ne commence pas le 18 mars forcément euh, euh, le compte rendu se fait après euh, et donc l'exécution euh, des, des deux généraux euh, ceux dont la droite nous reproche encore euh, de les avoir assassinés entre autres entre mais autres. pas que <rire> et donc voilà donc je trouvais intéressant de, de commencer par celle là aussi parce que du point de vue de l'illustration c'est un portrait de groupe euh, voilà bah, oui peux, là c'est les, les deux généraux hein, c'est euh, le comte et thomas euh, qui sont pris euh, clément thomas et le comte et ils sont pris le jour du 18 mars et, euh, ils sont pris euh, notamment semble-t-il par le premier bataillon à s'être insurgé, c'est le 88e qui met croce en l'air et qui euh, fraternise avec les montmartroises et montmartrois qui étaient venus s'opposer à l'enlèvement des canons. C'était sur une initiative de tiers, récupérer les, tous les canons de la garde nationale et ces canons-là avaient été réunis dans différents parcs d'artillerie, notamment au montmartre et au but de Chaumont. Non, bah, il, il ressemble un peu à ce, au général qu'il a été donc c'est le général Clément Thomas qui était connu pour, avoir, pour être un des sabreurs de la, de la révolution de juin 1848 il oui. était en civil parce que là il a été pris en civil on l'aurait reconnu, il a était parti en train d'espionner ou de... Bon, mais là on, on détectait très souvent les, les espions et parfois là il se trouve que Clément Thomas était là. Il avait un, un passif euh, quant à son rôle durant la, la révolution de juin 48 Donc, il est pris. Euh, malgré l'opposition de plusieurs personnalités, euh, donc les Saut et de, de futurs délégués de la commune, les deux, euh, ces deux personnages seront exécutés euh, à Montmartre euh, sans, sans fait, jugement. Oui, le texte qui. Euh, le L'extrait du journal officiel revient là-dessus en, en, voilà. Voilà, en condamnant euh, le geste, euh, mais, euh, mais aussi euh, l'utilisation par la propagande versaillaise de, euh, de ce moment-là. Moment voilà Mais euh, il faut savoir que nombreux étaient les communards, pour qui c'était quand même une, une, un début pour le moins euh, un peu tragique. Et, et Vallès, dans l'insurgé, il a une façon de noter. Ce moment-là qu'il perçoit lui comme des gens, c'est première difficulté que va rencontrer cette révolution. Il n'était pas là. Il était chez lui et il y a un ami qui s'est frappé à sa porte et s'écrit pam, pam Voilà. Donc pan pan toc, toc, toc à la porte, mais en réalité, ce qu'il veut dire pam, pam" c'était le, le, le début de. C'était au début de, notre, de cette révolution. Alors, oui, la suivante, On l'a vu au début, mais. Mars et c'est le, le drapeau oui. rouge. Ouais. Alors, euh, le, dra le rouge est, oui. est beaucoup présent dans tes oui. ouvrages. Euh, et là, au regard euh, du, de l'illustration, il y a aussi euh, la, la décision euh, d'ériger ce drapeau comme euh, symbole du peuple. Et, et voilà, toi, là, tu en as mis plusieurs. C'est euh, un peu une nature morte. qu'il n'y a pas de. sur cette non. image. Hein, et au premier plan, il y a. La barricade Oui, reste de, barricades. Ou un reste on de barricade. On est au tout début de la commune, hein, parce que les premières barricades ont été construites, justement, euh, ont été érigées, notamment les barricades dont on connaît les photographies, elles ont été érigées euh, le 18 mars. Et donc, euh, oui, parce que la commune va décréter, hein, ça va être un décret, que le drapeau euh, euh, de la commune sera le drapeau rouge, avec toute son histoire, comme symbole. La Lutte pour l'émancipation, symbole du sang qui a déjà coulé dans, dans les luttes précédentes. Et il sera arboré sur, comme le dit la chanson, un peu partout, sur tous les bâtiments. Et ce sera le drapeau rouge. Il va succéder au drapeau tricolore parce que la première barricade érigée le 18 le mars, les bataillons de la garde nationale ont des drapeaux tricolores. Oui. C'était donc le drapeau de la République. Qui était le résultat d'un compromis. Donc là, ils oui, mais le compromis. Ils ont le drapeau tricolore. Et là, par décret, le drapeau rouge devient le drapeau de la commune et le drapeau qui va accompagner les bataillons à l'extérieur de Paris. Le drapeau qui va être défendu par les derniers communards dans la semaine sanglante. Et sur cette illustration, les taches noires, tu l'as criblé de balles ben oui, c'est les combats à venir, parce que souvent après il a été décrit, donc les bataillons ils partent avec des drapeaux, la commune leur remet des, des, des drapeaux dans des moments euh, euh, d'effusion, c'est intense, c'est poignant, et puis après les, les, ce qui reste des bataillons quand ils reviennent pour la relève, les drapeaux sont, sont hachés par la mitraille, ils ne sont plus que, on appelle ça la, la loque rouge, avant de venir avec Louis Michel, la loque noire. Merci. Alors ensuite, on a le <coughs> le samedi 8 avril. Alors, cette illustration, elle est, euh, euh, moi, je, oui. Oui, elle est un peu différente. Mais, euh, elle est. Enfin, alors, alors déjà, elle elle, alors, me permet elle permet de rendre compte de, de quelque chose qui est pas connu. En tout cas, moi, je ne connaissais pas du tout. peu connu sur l'aspect la, sportif, euh, sport et la commune de Paris, comme Corian était négligé. Mais ce personnage s'appelle Hippolyte Tria. C'est un personnage qui est ici, hein, il est né aux environs de Nîmes. C'est un personnage qui a une vie absolument euh, improbable. Il a été relevé par des bohémiens, il lui a appris le travail de cirque, il a appris l'acrobatie. Il est l'inventeur de la gymnastique moderne, il a introduit euh, euh, les, les arceaux, le cheval d'arceaux. Et il avait euh, à Paris un gymnase, le gymnase Tria, qui était très fréquenté où on enseignait la gymnastique, mais aussi la lutte, ou la boxe euh, à des gymnastes, euh, femmes, hommes. Et il était, euh, il avait deux, deux dames qui enseignaient la gymnastique féminine euh, dans son gymnase, qui étaient les sœurs de Jules Alix, qui Jules Alix sera le maire du 8e arrondissement, et euh, délégué, euh, un des délégués de la commune. Alors, je vais pas Revenir sur l'histoire des escargots sympathiques, hein, si vous voulez, vous direz euh, c'est quelque chose qui avait un peu terni leur image. Euh, mais euh, il est donc euh, l'idée parce que la mairie du, du 8e euh, fera parce que les mairies d'arrondissement pendant la commune vont prendre elles-mêmes leur propre décret. Donc, Julianis va vouloir créer un corps de gymnastes. Euh, jeune fille, jeune homme, afin de, de pouvoir faire profiter de, toute, de tout l'apport euh, physique et intellectuel que peut provoquer la, la, la pratique du sport. Et c'est un corps qui est chargé d'enseigner et, et aussi civils et aux militaires. Voilà. Et euh, ça s'appelle rég, euh, Régénération euh, de l'homme. Voilà. Parce que la gymnastique est bien entendu conçue comme la... Pas le seul à s'intéresser au sport. Non. On a parlé de Jules Balès. Alors je reviens, Jules Balès, lui, euh, il s'était fait aussi euh, volontiers. Il a été un peu l'inventeur du reportage sportif parce que quand il est allé à Londres avant la Commune, il a rendu compte de façon absolument étonnante des combats de boxe. Et puis euh, lui-même, il, il allait au gymnase, entre autres au gymnase de Tria, où il apprenait à tirer la savate. comme quoi, il disait que ça pouvait être utile lorsque l'on faisait de mauvaises rencontres. Je parlais de mauvaises rencontres politiques, pas le petit Marlou au point de la Et donc il y avait, entre autres, le délégué aux relations aux extérieures, Pascal Groupse, qui lui aussi est l'inventeur de l'appellation éducation physique et qui est le premier à avoir imaginé que l'on pourrait rénover les Jeux olympiques dans un esprit qui n'était pas un esprit patriote, patriotard, comme le fera Coubertin, mais un esprit fraternel. Et euh, tout ça lui a été volé par, par Coubertin, qui en a fait tout à fait autre chose que ce que lui euh, pouvait imaginer. Il est aussi groussé... chose comme ça. Est-ce que tu peux, parce que tu dis tellement de choses intéressantes sur les aspects historiques, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ton illustration Parce que moi quand je l'ai vue, alors bon c'est peut-être complètement idiot, mais elle m'a plutôt fait penser à une affiche, à la tradition des affichistes. Et tu l'as traité tellement différemment des autres Je simplifie le décor. Chaque fois dans les dessins, mon décor est extrêmement simplifié. Il est ramené, je ne sais pas si c'est je ne sais pas, mais j'escamote le, le détail. Et là, je le représente de profil, comme ça, parce qu'en fait, euh, Tria était sous la Commune et avant la Commune le plus bel homme de Paris. Et il était, de, il était euh, doté d'une force absolument herculéenne. Il y a une photographie qui le représente. de bête et une massue. Donc j'ai voulu quand même un peu représenter ce que pouvait être euh, le plus bel homme de Paris à ce moment-là. Je ne sais pas s'il serait encore élu le plus bel homme de Paris aujourd'hui. Ah non, mais quand, si vous mettez, si vous allez voir cette image, je crois euh, que la barbe est très à la mode. Oui, oui, mais là, il a pas cette barbe. L'illustration oui, suivante. Alors, celle-ci, c'est toi qui as tenu euh, à la oui, présenter. pour parler de, de, de la, la guillotine. commune et de la peine de mort. Alors, cette euh, image, elle représente les deux guillotines qui vont être brûlées à l'initiative d'un des comités comité de, du 11e arrondissement, qui, qui découvre euh, deux guillotines qui vont euh, les brûler comme étant les instruments de la domination et de la répression monarchique. Et bien souvent, cet épisode laisse à croire que la commune a aboli la peine de mort, ce qui n'est pas le cas. Et euh, le jour où la commune s'est installée, parce que le jour de la première séance de la commune, euh, et des séances suivantes, des, des comptes rendus ont été établis, il y a eu des procès verbaux qui ont rendu compte de la quasi-totalité de, des débats et de, de discussions qu'ils pouvaient avoir. Et le premier jour, le jour de l'installation. Il y a un dénommé Pinson l'Oiseau qui va très vite démissionner et il dit euh, j'ai un amendement j'ai une proposition abolissons la peine de mort toutes les formes de peine de mort Qu'elles soit politique ou, ou qu'elle soit euh, pour, pour punir euh, l'assassinat abolissons la peine de mort une espèce de euh, donc on va le traiter de, de sentimentaliste hugolien cette proposition restera l'être morte et elle ne sera pas reprise. En revanche, dans les circonstances de la guerre, la commune prendra des décisions qui, sont, qui vont euh, contre la punition de la peine de mort, si l'on peut dire. Restant dans le contexte, elle prendra un décret qui ne décrit des otages et pour tout euh, fédéré euh, qui sera fusillé, on devra exécuter trois des otages. Elle ne le fait. Elle ne l'appliquera pas. Elle ne l'appliquera pas jusqu'à la semaine sanglante c'est même pas la commune qui va signer l'exécution des otages récupérés à la requête, mais c'est seulement un ou deux des communards et un des délégués qui était au Gilles Ferré qui mettra son nom au bas de l'exécution de le, de des, des otages. Peut-être un mot aussi sur le personnage au premier plan Parce que souvent dans tes dessins, le, le, tu l'avais déjà exprimé euh, lorsque tu avais fait la, la Web TV. Euh, mais voilà, il y, y a une espèce de douleur, il y, y a parfois une violence dans les traits. Il euh, y a une, une dame qui s'appelle Michelle Audin, qui est mathématicienne et qui tient un blog sur la commune. Et je voudrais juste citer la phrase, savoir si tu t'y retrouves. Elle dit que tu mets les masques mortuaires sur nos utopies vivantes. Ça c'est moi qui ah, est est eh ben, Écoute, elle <rire> le reprend en disant ça. Alors je ah. sais, euh, voilà, Et eh ben je, donc tu penses que c'est bien parce que ça correspond exactement à... Euh, oui, euh, parce que c'est ta phrase. Oui, quoi. oui, oui. oui. Eh ben, elle est bien. Hein. Oui, oui, elle est très bien cette phrase. <rire> ouais, vraiment. Euh, je crois qu'il faut la méditer. Oui, je pense qu'elle exprime, ouais, ouais. voilà, exprime très bien ton dessin. Donc Mais ça euh, euh, oui, non, là c'est un gamin, c'est un tambour, et ça, re, ça, ça fait écho à, à l'imagerie euh, de la commune, euh, le, le, le tambour courageux. Euh, qui va euh, c'est un peu le, le poème de Victor Hugo dans l'année terrible où le gosse euh, qui va être fusillé demande à l'officier d'aller euh, juste remettre à sa mère une montre. l'officier lui dit mais tu ne reviendras pas et le gamin revient. Et Donc voilà, c'est un peu le, cette façon-là que de, de représenter tous ces gamins qui nombreux, euh, parmi les gosses qui se sont engagés, qui ont, sont battus communes étaient souvent des pupilles. Donc ça c'est celle du samedi 8 avril. Euh... Euh, non pardon, du 21. Non c'est pas du tout celle-là. C'est plus tard. c'est plus tard. Oui, c'est le 25 avril. C'est la réquisition euh, des logements vacants. Ouais. Euh, et donc là, on a trois personnages, en fait, une famille très probablement. Alors on a une famille et on a. C est, c est, c est, ils sont pas mariés. Mmh. Ils vivent en pubinage parce que la commune a eu le grand mérite de reconnaître les droits aux épouxins, à égalité de ceux qui étaient mariés civilement. donc euh, Là, c'est trois personnages, cette famille, elle fuit les bombardements qui euh, commencent à atteindre l'ouest de Paris. Et la commune a décidé de réquisitionner les logements vacants afin de loger ces réfugiés. Bon, bon, c'est la bon, femme qui porte bon, le fusil. Voilà, c'est la femme qui porte le fusil et qui porte les, la vaisselle. Et le gamin et le, derrière, le fédéré qui porte un sac de linge. Bon, mais là, euh, j'ai un peu héroïsé la scène. Alors, le parcours Pour tout dire, moi, en le parcourant rapidement au début, j'ai cru que c'était euh, la cantinière qui partait avec le fusil à l'épaule et qui accompagnait. <rire> les cantinières, elles avaient un uniforme. Et qui accompagnait son mari. Mais tu sais, moi, je suis pas historienne non, non, et du coup. Euh, les cantinières et les vivandières avaient un uniforme bien, bien, bien précis, avec des variantes. Mais Euh, donc là, c'est une scène euh, sanglante. Oui. Euh, c'est une des dernières de C'est une, euh, de, ça, de une scène de, de l'explosion de la toucherie de l'avenue Rapp, qui est euh, dans quelques jours qui vont précéder l'entrée des versaillais dans Paris, euh, qui a causé euh, Sans, plus de 100 victimes. Euh, plus de 100, oui, on ne sait pas exactement, mais des on n'a jamais su. Quelle était l'origine de cette explosion Alors, On aurait bien aimé que ce soit des espions infiltrés dans Paris qui auraient provoqué, afin d'impressionner les Parisiens, mais euh, en réalité c'est pas vraiment établi. Était-ce euh, une explosion provoquée Était-ce le résultat d'un accident pas... On a choisi celle-ci aussi parce qu'on approche de la semaine sanglante hélas, et qui n'est pas présente de fait dans le journal officiel elle est les premiers jours mais elle s'arrête le 24 euh, voilà, c'était la dernière illustration je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose alors celle-là c'était le 21 avril c'était sur le travail de nuit sur le sur le masque mortuaire, pourquoi euh, Parce que euh, ben, cet album mais par la suite tous les personnages seront représentés avec des yeux vides blancs. Et quand on m'a demandé pourquoi, je de finis par, dans le petit livre, par répondre que c'était comme des masques mortuaires, mais que cela a été posé sur nos utopies. C'est ce qu'on veut de ça. Nos utopies vivantes. vivantes. Non, celle celle qu'on avait choisie également, c'était oui. sur. Euh, mais bon, je ne vais pas vous le montrer parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Le 21 avril, c'était sur le travail de nuit. Ah oui, alors c'est intéressant boulanger. aussi. On l'a pas euh, non. Ben. Non, enfin, non. Si, je l'ai vu passer. Non. Ah non, c'était le, la, la réquisition des ateliers. De la moindre, vous n'allez rien voir du tout. Oui, parce que la, la commune va décréter l'abolition du travail de nuit pour les boulangers. Euh, c'est une euh, d'acheter le livre pour euh, euh, c'est une belle initiative sociale, mais ça va provoquer tellement de réactions de la part de la corporation des boulangers comme des ouvriers boulangers et des discussions interminables au sein de la commune entre ceux qui sont vraiment partisans d'appliquer des mesures sociales, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, non pas en termes financiers, mais en termes de désordre. Euh, finalement, ça, ça Mais ce qui est intéressant aussi dans, dans, dans tes illustrations, vous, vous pouvez voir, je pense que de les voir aussi en, bon là évidemment ils sont projetés en grand, mais de les voir dans le cadre de l'exposition, je pense que le, le sentiment et la sensation sont différentes. Euh, C'est que ça rend compte de, toute la, de tout ce qui a pu se passer dans ce petit temps finalement. À la fois tu traites la vie quotidienne. Euh, la vie au combat, la, la, la vie politique, les mesures concrètes qui ont été prises à travers de tes dessins. Et seulement du côté de Paris, hein, pas oui. du côté de Versailles. Ce pas le cas pour les autres livres, mais euh, euh, oui, j'ai essayé de rendre compte euh, de, de, dans cette éphémérie. De, de, C'est une sorte de, de panorama, oui. hein, comme les panoramas du XIXe siècle. De rendre compte du moment essentiel, et il en manque. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent poser des questions à Eloi. Aussi, va faire circuler le micro. Vous levez la main, il vient vers vous. il n'y a pas de question sur, sur, sur, sur le dessin qui concerne le, le gars là qui est le, le sportif sur la colonne il est marqué Dieu vérité c'est pourquoi j'ai pas compris c'était pardon c'était une sorte d'équilibre c'était ce ce par quoi il, euh, il se présentait. Voilà. Il était, comme Julalix d'ailleurs, il était extrêmement euh, religieux, enfin, pas religieux, mais chrétien. Voilà. Donc, pas d'autres questions On continue. Merci Eloi. Mais pour la suite, je demande à Ludivine Bantigny de nous rejoindre. Donc, euh, Ludivine Bantigny est historienne. Elle est, euh, je crois, maîtresse de conférences à l'Université de Rouen. C'est bien ça Voilà. C'est une spécialiste des mouvements sociaux, des révolutions. Et elle est notamment euh, l'autrice, je crois que c'est ton dernier ouvrage Hein, voilà, « De la commune au présent, une correspondance par-delà le temps ». Donc C'est un, euh, un recueil de lettres, mais de lettres que Ludivine a écrites à des acteurs euh, de la commune, c'est-à-dire en clair à des destinataires qui euh, vivaient il y a 150 ans. Euh, donc des personnages... Euh, C'est un, des lettres d'une historienne engagée à des acteurs engagés dans leur temps. C'est un travail de je dirais d'engager à engager quoi et la question de l'engagement est certainement euh, au, au cœur d'un petit peu tout ça et du coup bah, qui mieux que l'Udivine pouvait euh, euh, évoquer et nous, nous, nous permettre de réfléchir et de d'échanger sur la question justement de pourquoi et en quoi euh, la, la, la, la commune résonne encore et toujours euh, aujourd'hui 150 ans après voilà euh, avant de de lui passer la parole pour une partie conférencière de 30 à 40 minutes avant le moment d'échange qu'on pourra avoir avec elle, pour que euh, pour permettre à ceux qui n'ont pas lu son livre de, de, de mieux approcher ce qu'est ce, qu ce travail de. de parce que c'est un travail d'historien, hein, c'est une œuvre d'historienne, ce, ce, ce livre. Euh, pour peut-être qu que vous saisissiez mieux euh, justement ce, cet angle, cette approche sous la forme des correspondances on vous propose la lecture de deux des lettres de, de ce livre euh, qu'on a alors on aurait pu en prendre des, beaucoup parce que sur la question de la résonance toutes les lettres justement renvoient à des questions de résonance par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui mais euh, en fait on a pris deux, deux lettres parmi les plus courtes justement pour tenir des questions de créneau, il se trouve que c'est une lettre qui se situe qui interpelle en l'occurrence Céleste Hardouin, qui est une institutrice, euh, qui, qui a été d'ailleurs assez modérément impliquée, hein, je crois, dans la Commune de Paris. Mais euh, donc euh, lui divine éventuellement dira un petit peu plus. En tout cas, cette lettre euh, situe le début de la Commune de Paris. C'est-à-dire elle est vraiment le, le, le moment, euh, celui de l'élan, de l'enthousiasme, euh, de l'utopie. Euh, et puis celle que je vous lirai par la suite, c'est plutôt. c'est au contraire le moment de l'écrasement voilà. donc euh, Marion va lire la première je lirai la seconde oui, il m'a laissé l'espoir jour de justice à Céleste Ardouin et voilà Céleste c'est incroyable n'est-ce pas en quelques heures la révolution est faite les portes des casernes se laissent forcer partout l'armée fraternise à 5 heures, l'imprimerie nationale est occupée deux heures plus tard, l'hôtel de ville est pris, sans accrocs et sans heurts. Les gendarmes qui l'occupaient s'enfuient, même si le maire Jules Ferry restera là jusqu'à minuit. Un peu partout dans la ville, les choses se déroulent ainsi, sans échanger un coup de fusil. On peut suivre par exemple, heure par heure, ce qui se passe au Panthéon, grâce aux notes prises par l'ingénieur Chappé. Une heure de l'après-midi, les bataillons de la garde nationale se rassemblent et celui qui gardait la mairie prend le parti de l'insurrection. Des officiers se présentent tour à tour au chef de secteur pour lui annoncer qu'ils ne reconnaissent plus son autorité. 3h, la troupe de ligne a disparu. 5h, les délégués du comité central apportent les consignes s'emparer du Panthéon où il y a un dépôt de poudre, prendre possession de la mairie et se méfier de la caserne Mouftar, mais aucune opposition finalement n'en viendra. 6h, les insurgés emplissent le vestibule de la mairie. 7 h demie, la mairie est complètement envahie. L'émeute et maîtresse partout. Ce sont les mots de l'ingénieur, un homme d'ordre et conservateur. Vous, vous ne diriez pas émeute, mais bien plutôt insurrection. Et bien plutôt révolution. Le 19 mars, Émile Duval écrit à sa femme, la couturière Marie Huot, un petit mot avec de la tendresse et un constat tranquille. « Ne te chagrine pas d'une si longue absence. Je suis à la préfecture de police qui fut enlevée par nous à minuit sans faire férir. J'espère n'être pas longtemps sans te voir. » Je suis installée provisoirement dans le bureau du préfet de police. Le lendemain, il la rassure. Elle n'a rien à craindre, il lui demande de lui apporter du linge et son revolver. Duval, l'ouvrier fondeur de fer, membre du comité central de la garde nationale, militant de l'AIT. Duval, celui-là même qui défendait dans des réunions publiques la rupture avec le capital, qui appelait à ôter ce reste de féodalité ne s'appelant plus noblesse mais bourgeoisie. Duval qui proclamait « Nous voulons l'égalité des salaires et que la valeur de chaque chose soit basée sur le temps mis à la produire. » Tu en disais à peu près autant de ton côté. Et le voici occupant tranquillement la préfecture de police. Tout va très vite. Adolphe Assis devient gouverneur de l'hôtel de ville. On enjoint au directeur de prison de mettre immédiatement en liberté tous les détenus politiques. Paris s'érisse de barricades mais il faut veiller à ce qu'elle n'empêche pas la livraison des denrées. Est-ce que tu as lu l'appel paisible et presque cocasse du comité central de la garde nationale ce 19 mars Les habitants, limitrophes des grandes voies de communication servant au transport des vivres pour l'alimentation de Paris, sont invités à disposer leurs barricades de manière à laisser la libre circulation des voitures. J'imagine ta surprise tout autant que ta joie, de celle que décrit l'issagarec ce jour-là. Au dehors, bruissait un joyeux bourdonnement. Un soleil de printemps riait aux Parisiens. Le 19 mars est un dimanche. La journée s'annonce superbe et ensoleillée. Paris prend dès la matinée des aspects de fête. Victorieux, bon enfant, la ville semble vouloir fondre au soleil sa colère de la veille. Car oui, après l'hiver glacé, le beau temps est de la partie. Vous ne manquerez pas toutes. Et tous de puiser à ce symbole les semaines d'un monde les semailles d'un monde à venir alors en effet j'imagine l'institutrice céleste ardouin en ce petit matin toi dont la voix s'entendait déjà dans les clubs populaires de quartier ceux de la reine blanche et de la révolution sociale toi qui penses que le peuple est assez fort pour se substituer à des mandataires impuissants et pour se sauver lui-même cette révolution sociale que tu voulais est arrivée. Enfin, tout reste à faire. Et ce qu'il y a à faire est plutôt vertigineux. Mais d'abord, ce qui vous importe, c'est la démocratie. Le comité central de la garde nationale installé à l'hôtel de ville n'entend pas l'occuper pour y demeurer sans mandat. Son premier acte est de remettre justement ce mandat en organisant au plus vite des élections. C'est incroyable quand on y pense. Tu te souviens le gouvernement mis en place par proclamation en septembre 1870, celui des Favres, Gambetta, Ferry, Arago et Trochu, y était resté cinq mois sans élection. Pas de ça. En moins de sept jours, il faut que Paris aille voter. On prévoit des élections pour le mercredi, avant de les repousser, raisonnablement, au dimanche suivant. Il faut quand même un peu de temps. Quoi qu'il en soit, le comité central ne se voit pas comme un gouvernement mais comme un gardien vigilant de la révolution qui se fait, la sentinelle du peuple. Il est tenu de veiller à ce qu'on ne lui enlève pas, par intrigue ou par surprise, le fruit de sa victoire. Il est chargé aussi d'organiser l'expression de la volonté populaire, l'élection libre d'une assemblée. Que voulez-vous faire Quelque chose d'immense et tu espères que vous en aurez le temps. D'abord, vous souhaitez une autonomie pour Paris Paris est dans le droit. La phrase est forte. Elle résonne avec d'autant plus de puissance qu'elle renouvelle les enjeux de la légalité, de la justice et de la légitimité. Vous voulez réunir tout cela Il vous semble pleinement justifié que Paris s'administre elle-même, comme c'est le cas de toute cité démocratique, alors que la ville capitale en est privée depuis le consulat. Les pouvoirs la redoutent et la craignent. Mais en plus de ce droit et de cette légitimité, vous voulez la légalité, et donc des élections. Qu'on n'évoque jamais un pouvoir usurpé. C'est une révolution communale. Le mot très tôt vous importe, et l'on corrigera. Ces élections à venir ne seront pas seulement municipales, elles seront communales, parce qu'elles concernent le bien commun. Une municipalité n'est en général pas révolutionnaire. Pour vous, la commune l'est. Au contraire, pardon... La commune l'est au contraire, comme celle de 1792-1794, votre référence, la commune insurrectionnelle. Mais cette commune ne peut être simplement une forme politique assortie de ses droits civiques. C'est bien pour la révolution sociale que tu milites. Vous parlez du prolétariat, vous évoquez son droit absolu de prendre en main ses destinées. Le 25 mars, le comité central jusque sa mission est terminée. Il va céder la place aux nouveaux élus mandataire régulier. Mais il le sait bien en s'adressant aux citoyens. Seuls pourront vraiment accomplir les vœux et les promesses, ceux qu'ils auront choisis parmi eux, vivant la même vie et souffrant des mêmes maux. Ils ne se considéreront pas comme leurs maîtres puisqu'ils seront leurs égaux. Oui, vous voulez que les prolétaires, et avec eux, à vos yeux, l'honnêteté, le travail, la justice, puissent exercer le pouvoir commun. Car vous avez soif de justice, qu'elle ne soit pas abstraite ou de principe. Pour qu'elle existe non seulement en droit, mais en fait, vous commencez très vite d'imaginer des assurances communales contre les risques de la vie, y compris la faillite et le chômage. Beaucoup, comme toi, espèrent l'émancipation du travail et pour cela la mise à bas de la tutelle du capital. C'est cela votre révolution sociale. Vous savez déjà que le 18 mars entrera dans l'histoire comme la journée de la justice du peuple, la grande victoire du droit populaire, celle de la solidarité et de l'égalité. Rimbaud le dit, vous voulez changer la vie. 70 jours plus tard, Ludivine écrit à une inconnue. Rien. Je ne sais rien de toi. De toi, il ne reste que l'atrocité qu'on t'a faite. Ton corps, couché sur le pavé, le ventre ouvert par une affreuse blessure, pendant qu'un soldat rit dévidant tes entrailles avec sa baïonnette. Ce qu'on vous fait subir est à peine concevable. Il faudrait remonter à la Saint-Barthélemy pour trouver quelque chose d'approchant, même s'il y eut alors beaucoup moins de morts. Une averse de fer, écrit Lissagaray, une averse de sang. Vous espériez la justice et l'égalité, on vous le fait payer très cher. Il faut que vous soyez bien redoutable aux yeux des puissants pour qu'ils vous réservent un tel sort sans reculer devant l'épouvante. Il faut qu'ils qu aient engrangé suffisamment de haine pour les idées que vous représentez, suffisamment de peur aussi. Je me souviens de Lecomte et Clément Thomas, ces officiers ennemis morts dans le feu de la bataille à l'orée de la révolution. Ces deux morts, on vous les fait aussi payer. Elles sont le prétexte brandi pour vous représenter en monstre, en sorcière, en furie. S'ils avaient survécu, ça n'aurait rien changé. J'ignore même comment tu t'appelles. Je pose sur toi quelques prénoms. Zélie, Anna, Thérèse et Marie. Puis, non, je ne peux pas te donner un nom que tu ne portais pas, ni projeter sur toi un métier ou une occupation. Couturière, lingère, institutrice, blanchisseuse, musicienne, cartonnière, ta mort dans cet anonymat laisse un silence de plomb. Mais c'est à toi que je veux m'adresser parce, parce que sans toi, sans ton corps étendu là, sans le sourire que j'imagine dans ta vie, sans les joies que tu as pu éprouver quand tu étais pleine de jeunesse, vous ne seriez plus que des chiffres. Je peux te le confier, avant de vous rencontrer, votre mort représentait pour moi une sorte d'abstraction, une querelle, une querelle historiographique. 7000 000, 10 000, 20 000, je suis bien incapable d'entrer dans ce débat, même s'il est important. Car évidemment, vous vous tenez là, chacune et chacun, derrière ces nombres effrayants. Je sais gré à Michel Audin, qui vous connaît si bien, de l'explorer avec minutie. Ce qui ne signifie pas sans passion. Il faut tant de patience, mais aussi d'affection pour s'atteler rigoureusement à ce décompte. Comment se le représenter Comment donner vie à vos morts Pour rendre sensible la réalité vraie de la semaine sanglante. Il faut imaginer des cadavres à chaque carrefour et dans chaque rue. Qu'on songe à ce qu'il faut de morts pour qu'il y en ait partout dans une ville, comme Paris suggère Camille Pelletan, à bout de phrases impossibles écrire vos noms si on le pouvait prendrait au moins 100 pages de ce livre est-ce plus concret il faut surtout employer les mots bruts et nus de ce qui vous arrive les blessés tués par le sabre sur la civière des ambulances les corps éventrés mutilés, les goulots de bouteilles enfoncés dans la bouche les cadavres humiliés par des gestes obscènes les dépouilles entassées, les agonisants à qui on refuse le coup de grâce les enterrés vivants on vous tue comme ça, pour rien pour une allure pour une mine. Une femme a l'air pauvre Fusillé. Un homme à l'air laid Fusillé. Si l'une pleure, c'est une femelle d'insurgé Fusillé. La douleur est une preuve de complicité. Une fille porte une cocarde rouge Fusillé. N'importe quel prétexte est bon pour vous faire suspecter, mais de quoi au fond Souvent seulement d'être des prolétaires, des êtres qu'on méprise, dont on réduit la vie à rien. Pour Dumas fils, vous n'êtes que des femelles. Vous ne ressemblez à des femmes qu'une fois mortes, d'après lui. Peut-on vraiment expliquer autant de cruauté Rue des Rosiers, pour faire expier à des innocents la mort des deux généraux, on tue des hommes, des femmes et des enfants. À l'hôpital Saint-Antoine, on découvre le corps d'une fillette qui doit avoir 10 ans, transpercée d'un coup de baïonnette. Son ruban rose, toujours dans les cheveux. À la Madeleine, 300 personnes réfugiées dans l'église sont abattues sans distinction. Pas de quartier, pas de pitié. Au Panthéon, la mairie est bondée de cadavres. Le parc Monceau est transformé en centre de tuerie, parmi les plus épouvantables. Rue Rochechoir, un concierge apporte à boire à un blessé qui agonise. Pour ce geste d'humanité, il est fusillé sur le champ. Dans le jardin du Luxembourg, des hommes, des femmes et des enfants font la queue en attendant l'exécution, sans savoir encore peut-être que les balles leur sont destinées. Pour décrire les lieux des charniers, le mot est celui d'abattoir. Rue Jacob, une mère supplie pour qu'on ne lui prenne pas son fils, son jeune fils, un fédéré qu'on emporte quand même et qu'on tue sous ses yeux. Rue du Cardinal Lemoine, mathématicien Eugène André est arrêté chez lui. On fouille ses papiers, mais on ne trouve rien, capitaine. Fusillez-le tout de même. Ses parents regardent au balcon leur fils qu'on amène. Il meurt là, dans la rue, également sous leurs yeux. Varlin est promené comme supplice à travers tout Montmartre, traîné, frappé, avant d'être abattu, achevé à coups de crosse dans la rue des Rosiers, en châtiment pour ce qu'il n'a pas fait. Sur l'avenue des Champs-Élysées, un homme qui ferme ses volets et tué devant ses enfants, poumons perforés. Ses deux fils ne survivront que deux ans à la misère, à la misère de ce malheur. Toutes les scènes sont des scènes d'horreur. Le cimetière du Père Lachaise accueille la fin de la tragédie dans une montagne de cadavres, une extermination. Ces jours-là, il fait beau. Paris s'est réveillé dans des flots de soleil. Le bleu du ciel paraît cruel, il est strié de nuées rouges, une grande blouse inondée de sang. Ce sont les mots de Jules Vallès. Euh, merci, merci Marion. Excusez-moi. Euh, je vais essayer de, de faire la transition malgré tout et de, de rappeler quand même aussi la joie de la commune et l'espoir que ça a représenté. Euh, alors, il faudra m'interrompre d'ailleurs, si je suis trop longue, je, je regarde je regarde donc euh, bonsoir à toutes et à tous un grand merci à l'équipe de la carmagnole toute l'équipe hein, je vais pas tous et toutes les citer, mais euh, merci infiniment de votre accueil et de votre générosité votre hospitalité euh, en particulier en particulier francis et marité qui, qui m'accueillent chez eux chez elles. Et je suis très heureuse aussi, évidemment, d'échanger avec Eloi, dont j'admire infiniment le travail. J'ai une vraie affection pour ce travail, et j'en parle dans le livre d'ailleurs. Alors, euh, donc l'idée c'est de pouvoir, dans le prolongement de la discussion que vous avez menée l'une et l'autre, euh, essayer d'évoquer donc quelques enjeux de la commune en essayant, en effet, comme Fred l'a souligné, de faire des allers-retours entre le, le passé et le présent. Pour indiquer aussi les questions les stratégies les hésitations les tâtonnements et puis bien sûr ce qui s'est mené sous la commune et un peu dans la suite de ces lectures je voulais déjà vous indiquer l'esprit en fait de cette démarche qui consiste aussi à mettre en lumière des femmes et des hommes qui sont beaucoup moins connus que celles et ceux qu'on a de citer donc évidemment Louise Michel, Varlin, euh, Vallès, lui-même qui a déjà été mentionné bien évidemment et d'autres qui le, qui le sont aussi dans une autre mesure, Gustave Courbet, bref. Euh, ce qui, ce qui m'importe ici c'est de souligner que, euh, ça a été dit hein, tout à l'heure notamment par Éloi, c'est une véritable révolution populaire euh, qui est à l'œuvre ici, euh, révolution populaire qui, bon, voilà, comme toute révolution évidemment, elle est portée par un peuple, mais c'est aussi dans la mesure où les élus de la commune sont pour la plupart des prolétaires, des ouvriers, euh, des artisans. Et, et c'est vrai que la, la frontière est somme toute assez poreuse, même si euh, les uns ont, ont possèdent leurs moyens de production et les autres non, mais la frontière est assez poreuse entre les, les ouvriers ouvrières et puis euh, les, les artisans de petits commerçants, des instituteurs également qui sont les élus de la, la commune il y a quelques, quelques médecins, artistes écrivains mais, mais voilà, et c'est d'elle et d'eux que, que je souhaite rendre compte, tout en ayant à l'esprit justement, euh, traduit ici par quelques photographies, que euh, cette référence à la commune a ressurgi euh, à la faveur de nombreux mouvements sociaux, euh, qu'il s'agisse ici, vous voyez, du lycée Thiers à Marseille, voilà, qui a l'infortune en effet de, de, de, de s'appeler Thiers, et régulièrement, ça a été le cas d'ailleurs en 1968, mais à de nombreux moments a été rebaptisé euh, lors de grèves d'occupation du lycée euh, par les élèves et par le personnel parfois euh, donc lycée de la commune ou lycée euh, louise michel euh, et puis alors là je vois là j'ai choisi quelques photographies euh, par exemple à nuit debout euh, ici sur la place de la république à paris là, la place avait été rebaptisée place de la commune de paris euh, et puis vous voyez ici un, un Graffiti que revive la commune. Euh, lors du premier confinement, c'est aussi une photographie en bas à gauche hein, qui a été prise à Marseille après le Covid, la commune. Euh, à droite, en bas à droite, novembre 2020, c'est lors d'une manifestation euh, contre la loi sécurité globale. Et, et vous ne pouvez pas le discerner, mais c'est bel et bien un drapeau rouge qui est là et où on peut voir vive la commune. Il y a aussi de petites. Euh, euh, de, de, de petites choses savoureuses comme ici à, à Rennes euh, dans la rue Thiers et la Petite, la petite impasse qui la prolonge qui s'appelle l'impasse Thiers et euh, l'école élémentaire quant à elle s'appelle Louise Michel comme un pied de nez euh, donc à l'histoire et au sabre peuple euh, qui était euh, Adolphe Thiers et en même temps la commune elle est aussi parfois l'objet d'une récupération parce que comme on le sait hein, la marchandise peut tout absorber et, euh, et c'est le cas par exemple dans un hôtel plutôt chic à Paris euh, où on a des oreillers griffés Commune de Paris, ou d'une marque, d'une boutique mon, qui n'a pas duré très longtemps dans le Marais, euh, qui s'appelait tranquillement Commune de Paris 1871, avec des, des vêtements plutôt hype, comme on dit, je crois. Alors, euh, donc, et je vous reparlerai bien évidemment de cet héritage, mais encore une fois, pour ces, pour ces allers-retours entre passé et présent, je, je voudrais tout simplement, si bien sûr vous connaissez, euh, euh, j'imagine pour beaucoup, et puis comme Francis l'a rappelé, vous avez déjà eu un certain nombre euh, de, de, de dialogues, de conférences, etc., et non des moindres, euh, mais je voulais en quelques mots, vous rappelez les principaux enjeux, de sans vous raconter par le menu et par la chronologie cette, cette révolution populaire Mais premier enjeu me semble-t-il et là on le voit avec une grève au, au creusot c'est l'intensité de la conflictualité sociale qui précède les années, enfin qui précède 1871, donc depuis au moins 1867, on a vraiment des grèves nombreuses et donc une forme d'auto-organisation ouvrière qui passe par des chambres syndicales qui passe par des coopératives ouvrières, des caisses de prévoyance, des caisses du sou, euh, toutes sortes de, de formes de mutualisme euh, également. Euh, et puis euh, comme c'est le cas par exemple pour euh, Eugène Varlin, euh, que l'on voit ici qui est un de ces ouvriers euh, très nombreux à être jeunes, autodidacte, euh, en l'occurrence, ici, pour ce qui concerne Varlin, euh, militant internationaliste, hein, il est membre de l'Association internationale des travailleurs qui a été fondée euh, en 1864. Varlin, avec Nathalie Lemel, euh, que, que je vous montrerai un peu plus, un peu plus loin, euh, a fondé euh, les Marmites, hein, ce sont des euh, restaurants coopératifs, donc, euh, des, sorte de cantine populaire et c'est pas sans écho d'ailleurs alors je veux pas tirer les cheveux des, des, des hommes et des femmes de la commune jusqu'à 2020 2021 mais moi ça m'a quand même fait penser cette espèce de spontanéité dans la solidarité aux, aux brigades de justement les brigades de solidarité populaire qui se sont mises en place notamment pendant le premier confinement mais par ailleurs pour ma part moi, je, je, suis, je suis un peu impliqué dans une dans une association de quartier à paris à Ménil-Montant, les marmoulins de Ménil, où euh, en fait, justement, l'héritage de la commune, il est vraiment présent et c'est une sorte de coopérative alimentaire. On va chercher euh, de, la, de la nourriture euh, des invendus à, à Rungis et puis on les, on les distribue à celles et ceux qui en ont besoin dans le, dans le quartier. Euh, Deuxième, deuxième aspect évidemment du, euh, du contexte euh, sans lequel on ne comprend pas euh, le surgissement de la commune, hein, c'est évidemment euh, cette guerre hein, et bon, voilà, les chefs d'état sont aussi des chefs de guerre et souvent ils veulent redorer euh, leur blason euh, dans, un, dans un moment comme c'était le cas pour l'empire de Napoléon III que vous voyez ici, euh, de creux hein, voilà, d'impopularité, voilà, redorer son blason par, la par une déclaration de guerre et euh, c'est ce que fait euh, Napoléon III le, le 7 juillet 1895. En imaginant euh, que voilà, ça serait de grandes conquêtes victorieuses, euh, et bien mal lui en a pris puisque ça a été comme vous le savez bien une, euh, une débâcle, hein, une véritable humiliation, euh, et y compris avec une collusion, euh, comme on le voit ici avec, euh, avec Bismarck, d'où la euh, proclamation euh, de la, de la République à l'Hôtel de Ville. Euh, et comme euh, tu l'as rappelé, en fait, Marion, dans la lecture que tu, que tu as faite, euh, il n'y a, a pas eu d'élection ensuite. Voilà, c'est vraiment une autoproclamation. Et là où ça nous, ça nous parle aussi au présent, c'est que finalement, une partie de ce peuple de Paris. Il y a, a, a, a d'autres euh, communes, d'autres tentatives de communes, d'ailleurs euh, en province. Hein, je vais surtout parler de Paris, mais il faut songer à saint étienne à Lyon, à Narbonne, à Marseille, euh, euh, au Creusot, euh, à. À Alger voilà enfin, autant Tiers, symboliquement aussi la ville de Thiers, la ville de la coutellerie. Mais là, je vais, je vais me focaliser sur, sur Paris. Mais une partie de ce, de ce peuple euh, est très méfiant à l'égard de ces républicains. Euh, de ces républicains qu'ils considèrent comme des républicains bourgeois, des républicains plutôt d'ordre, euh, pour qui la République, bon, ce sont essentiellement euh, des principes, hein, ce sont évidemment euh, quelques libertés euh, civiques, un certain nombre de droits, mais euh, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, un homme de la commune tout à fait flamboyant, euh, Maxime Lisbonne, aura cette formule qui nous parle encore, me semble-t-il, aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité, c'est beau comme devise. Dommage que ce soit platonique. Voilà. Euh, et donc, en fait, il y a une méfiance à l'égard euh, de, de ces hommes, notamment parce que, euh, et tu, tu, tu as rappelé euh, l'insurrection, euh, Éloi, tu as rappelé l'insurrection de juin 1848, euh, des ouvrières et des ouvriers qui à Paris réclamaient le droit au travail, le droit au travail. C'est-à-dire, il suffit pas qu'il y ait une république où on dit voilà, ça y est, vive la république, mais vive la république, vive la France. Mais non, encore faut-il que voilà, la justice. Euh, à laquelle est associé normalement le principe républicain soit une justice sociale soit une justice véritablement mise en œuvre. et donc euh, c'est d'ailleurs assez symptomatique que emmanuel macron soit allé euh, euh commémorer la République, comme s'il n'y en avait pas eu d'autres avant, d'ailleurs, deux autres avant, et en plus à Versailles. Voilà, donc il commémorait cette, cette République, mais dont ce peuple de Paris va quand même vraiment se, se méfier, d'autant que, voilà, Ferry, Jules Ferry, qui va devenir maire de Paris euh, est appelé Ferry Famine parce que c'est le siège, parce qu'on on a vraiment faim, il y a une mortalité infantile qui est très élevée, c'est une détresse terrible, on, on connaît le chômage, on mange du rat, on est obligé, euh, ça est, ce sont des épisodes bien connus, euh, d'abattre les uns après les autres tous les animaux du jardin zoologique. Euh, et donc pendant ce temps, voilà, ce, ce gouvernement républicain, finalement il se méfie beaucoup euh, du peuple potentiellement révolutionnaire de paris de ce peuple sans cesse insurgé euh, et voilà c'est pas non plus sans raison que pour certains c'est pas le cas de Gambetta qu'on voit là mais la plupart des autres se disent bon euh, il vaut mieux quand même négocier une paix euh, avec Bismarck quitte à ce que ça nous coûte très cher euh, et en particulier voilà ça sera 5 milliards de francs-or ça sera bien sûr l'annexion euh, de l'Alsace et de la Moselle et donc c'est intéressant parce que vous voyez bon là je, vous je vais vous vais montrer un certain nombre de documents d'archives en, en même temps en essayant de faire le lien encore une fois avec le, le présent mais par exemple ici on a euh, on, un papier en tête de ce gouvernement républicain qui s'appelle le gouvernement de la défense nationale. Et lors d'une première tentative de prise de l'hôtel de ville le 30 octobre 1860, quelqu'un a barré défense nationale pour écrire non parce qu'il n'a rien défendu. Bon, euh, voilà. Et donc, ce qui est très intéressant aussi, comme le disait Blanqui, maintenant il faut des armes d'ailleurs on voit ici c'est un document quand même émouvant hein, c'est un petit mot de blanqui le signé de la main de blanqui le 30 octobre 1870, qui appelle à du renfort au moment de cette première tentative euh, finalement manquée de, de, de prise de l'hôtel de ville maintenant il faut des armes donc il faut vraiment avoir en tête là aussi ça nous pose quand même un certain nombre de questions pour aujourd'hui que ce peuple de paris il est armé euh, il est dans une autodéfense populaire avec cette garde nationale ce comité central de la garde nationale avec l'idée quand même que la démocratie L'auto-organisation voilà, populaire, la démocratie, elle doit aller jusque dans les rangs de cette garde nationale et que donc là, les, les, les fédérés, comme on va les appeler, hein, ils se fédèrent dans un comité central et ils élisent euh, leur, propre, euh, leur propre chef. Hein. Donc la démocratie qui doit aller jusque dans, euh, ces, dans, dans ces rangs. Euh, et donc, face à eux, ben, on a euh, euh, ceux qu'on va quand même assez rapidement nommer les Versaillaises. C'est quand même aussi tout un symbole. Je le disais, Emmanuel Macron, il est allé à Versailles euh, pour dire que c'est toujours à Versailles finalement, que la République en danger s'est réfugiée. C'était quand même une sacrée provocation <rire> d'aller commémorer la République à Versailles parce que, évidemment, c'est la République versaillaise, même si elle était aussi composée de bon nombre de députés monarchistes élus en février 1871, avec euh, Thiers, Adolphe Thiers, qui devient. Euh, chef de l'exécutif, et puis les Jules, hein, voilà, les fameux Jules, les Jules Favre, Jules Ferry, euh, qui vont très rapidement se montrer euh, des ennemis farouches euh, de, de la commune. Et donc là, vous voyez euh, le Montmartre de cette époque, euh, vraiment, ce sont les quartiers populaires euh, de Paris, euh, qui certes ont bien changé quand même aujourd'hui, hein, euh, mais qui vont être à la, à la tête de cette autodéfense de Paris, protégée. Euh, les, les canons euh, et donc ça, ça pose euh, aujourd'hui peut-être la question de voilà est-ce qu'une révolution euh, c'est forcément avec un peuple en armes et un peuple qui décide justement euh, d'organiser sa propre euh, défense et, et là c'est le passage qu'a qu lu euh, Marion c'est vrai que j'ai trouvé donc euh, euh, bon, parmi bien d'autres archives ici c'est au service historique de la défense à Vincennes, cette lettre d'Émile Duval qui écrit à sa femme et oui c'est quand même assez incroyable voilà, bah oui chérie, ma douce, ne t'inquiète pas tout va bien, je suis installée dans le fauteuil du préfet de police et donc il s'agit d'en finir avec ces institutions là ces institutions quelles qu'elles soient, même si tout est à faire en effet parce que par exemple Jules Ferry en partant n'a pas hésité à, en quittant Paris et en rejoignant Versailles, n'a pas hésité emporter l'argent de l'assistance publique, donc privant euh, le Paris révolutionnaire d'une grande partie de, de ses ressources. Et, et en effet, ce, ce document-là, euh, qu'on trouve dans un brouillon du, de rédaction du journal officiel, hein, Paris est dans le droit, ça c'est quelque chose de fondamental, qui, qui va expliquer bien des enjeux dont on discute encore aujourd'hui à propos de la Commune. Euh, C'est-à-dire, mais, mais pourquoi La question que soulevait Marx, euh, de, de manière contemporaine à l'événement, euh, mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas, vous n'avez pas pris... Euh, L'argent de, de, de la Banque de France, ça, ça valait tous les otages en fait. C'était le nerf de la guerre, etc. Mais c'est précisément parce que Paris est dans le droit. Il y a quand même cette idée qu'il euh, faut respecter la démocratie. Nous ne sommes pas la vermine, nous ne sommes pas la canaille euh, que que ce déversoir de haine euh, répand. Nous sommes euh, dans la légitimité démocratique. Donc il faut vraiment beaucoup insister euh, euh, sur cette euh, sur cette dimension-là de voilà de, de, de, de légitimité, organiser des élections et comme le dit le, le, le Comité central de la Garde nationale euh, dans le passage que tu as mentionné, euh, voilà Élisez des gens qui vous ressemblent. Élisez non pas ces, ces beaux parleurs, euh, ces politiciens professionnels, etc. qui ne respecteront pas euh, la défense de vos intérêts parce que vos intérêts sont différents des leurs. Élisez voilà, ceux qui dans vos quartiers euh, euh, se battent justement pour la justice pour l'égalité pour l'émancipation pour l'affranchissement solidarité immédiate euh, comme on l'a vu hein, encore une fois euh, d'une manière très auto organisée parce que on nous dit toujours que voilà il ya de l'égoïsme aujourd'hui etc mais en fait je me sens que c'est une manière d'invisibiliser bah, tout ce qui se fait euh, dans l'ordinaire des jours dans le quotidien de, de ces solidarités euh, actives c'est ce qui se passe sous la commune là vous voyez par exemple une, une une jeune femme, Amélie de Fontaine, qui écrit euh, qu'elle voudrait bien récupérer son matelas au monde piété, parce qu'on est dans une telle détresse pour beaucoup euh, qu'on dépose au monde piété en échange d'un peu d'argent, jusqu'à son dernier manteau, même par l'hiver très rigoureux, euh, jusqu'à son matelas, etc. Et donc ça va être d'ailleurs une des mesures importantes de, de, de, de la commune, c'est la restitution, euh, même si ça va être compliqué à mettre en œuvre, mais euh, des, des, des biens du monde piété. Puis là, vous voyez, c'est un petit carnet que j'ai trouvé, euh, dans le quartier des, des, des Batignolles où on répertorie donc vous voyez là c'est Baudet, rue Cardinet 99, on répertorie les personnes qui ont vraiment besoin euh, de soutien euh, financier à une femme très malade et très malheureuse il ne, euh, il ne fait pas partie de la garde nationale grande misère et donc on va attribuer des aides. Et puis, dans les quartiers, justement, parce qu'il n'y a, a pas que les mesures de l'Assemblée communale, mais il y a vraiment aussi cette solidarité dans les quartiers. Par exemple, ici, là, c'est dans le 5e arrondissement, une cave démocratique qui s'intitule ainsi. Enfin, c'est un marchand de vin, en fait, mais qui n'a pas hésité à faire des distributions gratuites, d'ailleurs, pas seulement de, de vin. Ce qui est très important sous la commune, évidemment, ça résonne beaucoup aujourd'hui également, c est, c est, ce sont les services publics. Enfin, voilà euh, qui sont tellement attaqués aujourd'hui c'est vraiment une valeur tout à fait fondamentale l'idée qu'il faut rendre commun euh, les biens essentiels et en finir aussi avec certaines institutions comme la préfecture euh, de police de paris bon alors hélas, quand on voit son actuel titulaire euh, un certain un monsieur l'allemand on voit que évidemment c'est pas tout à fait euh, une victoire de, de, de, de la commune euh, l'internationalisme aussi c'est tout à fait fondamental euh, un internationaliste qui peut-être c'est un peu perdu je dirais aujourd'hui dans le mouvement ouvrier dans le mouvement social même s'il a quand même encore bien des ramifications mais euh, là vous avez euh, le, un portrait de Léo Frankel Léo Frankel qui se trouve euh... pardon non non je croyais que parce comme... j'avais entendu Boris Frankel mais qui euh, <rire> s'entend plus tard aura aussi un rôle actif dans l'internationalisme mais Léo Frankel qui est un ouvrier lui aussi ouvrier typographe notamment et euh, qui sera, qui va être élu. Il est hongrois. Il est élu de, de, de, de la commune. Et euh, il dit d'ailleurs que c'est une grande fierté pour lui, non pas d'un point de vue purement narcissique, pas du tout, mais dire que voilà, tout hongrois qu'il est, il est quand même élu et il occupe une responsabilité importante euh, dans une commission euh, qui s'appelle la commission du travail, de l'industrie et de l'échange. Euh, et, et, et c'est justement la question de l'émancipation euh, par rapport au capital hein, l'émancipation du travail par rapport au capital toute l'idée d'une auto organisation ouvrière et populaire hein, vraiment vous avez entendu que le mot auto organisation je l'ai déjà prononcé il me semble absolument fondamental pour comprendre l'esprit de la commune et l'héritage qu'il peut encore avoir aujourd'hui c'est à dire voilà euh, en l'occurrence ici vous voyez par exemple on, le, cette commission du travail va répertorier systématiquement toutes les chambres syndicales, les chambres de métier, etc. pour que il y ait justement cette, cette espèce de, de, de, de solidarité dans, dans le travail alors ça va des bijoutiers en doré, fabricants de chaises, fabricants de cannes et et mange de parapluie jusqu'aux tailleurs d'habits, les tapissiers, etc., les tisseurs, les tonneliers, les typographes. Et puis on voit aussi ces, ces fameuses sociétés, sociétés d'alimentation, toutes ces coopératives, sociétés d'alimentation, sociétés de consommation, dont euh, les, les marmites, vous voyez, la revendication, la ménagère, les équitables. Les équitables, voilà, ça c'est très important, l'idée de l'équité, l'idée de l'égalité. Les femmes aussi. Euh, bon, elles jouent un très très grand rôle sous la commune, mais vous en avez déjà longuement parlé, Éloïse et Mathilde Larère. Mais euh, voilà, là j'ai reproduit un certain nombre de photographies euh, de ces femmes qui sont beaucoup moins connues évidemment que Louise Michel, mais qui euh, jouent justement ce rôle très très important, se battre avec ténacité. On les entend euh, parler euh, dans les clubs populaires et ça c'est déjà vraiment révolutionnaire. Voilà, elles, elles prennent la parole, elles se sentent vraiment pleinement légitimes à évoquer ce que peut être le bien commun, justement ce dont on peut décider collectivement. Euh, elles n'ont pas le droit de vote, mais elles ne le demandent même pas. Ça c'est aussi intéressant dans notre rapport à la démocratie. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est voilà qu'il faut euh, qu'il faut se, se réjouir du fait que voilà c'était ça ne faisait pas partie, si vous voulez. Du, euh, du périmètre euh, du pensable à cette époque le droit de vote des femmes, mais elles, elles se sentent vraiment pleinement citoyennes euh, pour elles, le, le, mettre un bulletin dans l'urne c'est pas ça la citoyenneté euh, être citoyenne, c'est justement aller dans les clubs euh, s'organiser, aller dans les chambres syndicales et constituer se battre aussi, bien sûr, sur les barricades. Elles vont faire cette union des femmes, union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés. Mais malgré ce que pourrait laisser entendre le nom de cette société, de cette organisation de femmes, elles ne se contentent pas d'être des vivandières, des cantinières, des infirmières des ambulancières comme on les appelle mais elles vont vraiment organiser comme vous voyez ici, hein, le travail des femmes un projet d'organisation euh, et là vous voyez deux de ces principales ouvrières justement, de ces chevilles ouvrières dans, dans tous les sens du terme parce que vous voyez Nathalie Lemel à droite euh, qui, euh, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui organisait euh, déjà des, des cantines, des restaurants coopératifs euh, à travers les marmites et puis vous voyez aussi, donc elle était ouvrière relieuse. Et puis Elisabeth Dimitriev, qui a 20 ans, en 1871, c'est une révolutionnaire russe, elle a déjà eu le temps de, de, de, de, créer, de contribuer à créer une section de l'international en Suisse, d'aller à Londres, de voir Marx, et puis d'aller à Paris. Et justement, elle, elle va aussi se battre vraiment sur, sur les barricades. Et donc, elle s'organise. Et ça, je pense que ça nous parle aujourd'hui, vraiment. Elle s'organise, vous voyez, en fait, l'Union des femmes par métier, euh, ici, bon, je vous ai pris quelques exemples des, des, les culottières les frangeuses de châle, les doreuses, etc et voilà, donc euh, cette puissance vraiment de, de l'auto-organisation décidément euh, on pourrait presque dire mais c'est pas un mot qu'elles emploient c'est pas un mot contemporain de leur époque mais c'est vraiment l'autogestion c'est vraiment l'autogestion de la production avec cette idée qu'a qu déjà évoqué Eloi tout à l'heure euh, du fait que le, la valeur de la production doit revenir tout entière aux productrices et aux producteurs pas d'intermédiaire, pas de patron, pas d'exploitation. Et ce qui, qui m'a aussi beaucoup frappé en lisant euh, leur texte, euh, c'est que euh, pour certaines, elles réfléchissent aussi euh, à, au travail répétitif. Elles demandent déjà que on diminue le temps de travail et elles se disent en fait, c'est vraiment une usure ce, ce travail répétitif. Elles ne disent pas aliénant, mais ça, ça revient à ça, euh, qui abîme non seulement les, les corps, mais aussi euh, les, les esprits. Et elles réfléchissent aux conséquences psychiques euh, du travail. Et l'a mentionné tout à l'heure, il y a cette question quand même importante du travail de nuit. Euh, et, et là, je pense que là où ça pose des questions pour aujourd'hui, c'est que la, la commune, en effet, elle a, elle a débattu sur ce sujet. Est-ce est que, est que la commune est légitime euh, à intervenir dans les rapports entre euh, patron et ouvrier? Euh, et donc, certains disent Oh là là, mais non, mais il vaudrait mieux que les ouvriers euh, se, se déterminent eux-mêmes et négocient directement avec les patrons de la boulangerie. Euh, et moi, ça me fait penser à cette idée, euh, à, la, à la mise en cause du, du code du travail, on va dire Non, mais maintenant, les, les, les négociations, elles vont se faire euh, au niveau de la boîte, quoi, au niveau de l'entreprise. Et on sait très bien que le rapport de force il est beaucoup plus dissymétrique, et beaucoup plus défavorable euh, quand c'est au niveau local et qu'on doit faire face directement à son employeur. Et donc euh, une majorité, euh, dont justement Léo Frankel, dont Varlin, etc., euh, vont dire mais attendez, si on ne prend pas cette mesure élémentaire, C'est ça vraiment la mesure pour eux, socialiste, quoi. vraiment au sens de la justice sociale. Si on ne prend pas cette mesure, ça ne sert à rien qu'on existe. Et donc, euh, abolition du travail de nuit euh, des ouvriers boulangers, euh, donc ils vont commencer désormais à 5h du matin, c'est ce qui réclamaient, ces ouvriers boulangers, en disant mais nous, on a le droit quand même de vivre normalement, un peu plus normalement, quoi, de ne pas être toujours assigné à ne pas voir la lumière du jour, parce que le, le jour, on... On dort et la nuit on, on travaille. Et d'ailleurs, le cynisme du patronat de la boulangerie va aller jusqu'à dire que bon, non seulement la, la commune n'a aucune légitimité à prendre ce genre de décision, mais en outre, euh, oh là là, c'est pas bien ce que vous faites pour les ouvriers parce que vous allez les priver de la fraîcheur de la nuit. Voilà. Donc c'était quand même assez gonflé, mais bon, on connaît. Euh ce genre de cynisme patronal si je puis me permettre euh, et donc aussi très important parce que ça aussi ça nous parle je trouve c'est l'œuvre scolaire de la commune L'œuvre scolaire de la commune, bon déjà comme vous le savez la commune on a, elle, on a complètement effacé des programmes scolaires, elle est revenue seulement enfin elle est revenue, elle n'est pas revenue, elle a surgi tout récemment dans les programmes scolaires maintenant elle est un peu enseignée en quatrième et en première mais dans les manuels en général ça fait vraiment quatre lignes quatre phrases enfin, quatre phrases donc on, en fait on comprend rien après évidemment les enseignants les enseignants dans leur classe peuvent décider d'y accorder bien plus de temps euh, je pense que ça s'explique entre autres parce que bon c'est difficile de parler d'une révolution populaire qui a vraiment subverti euh, l'ordre social qui a été réprimée par euh, par un gouvernement républicain qui a été réprimée avec des gens comme jules ferry et puis qu'en plus, euh, c'était quand même une école émancipatrice. Euh, alors, on, dit, on pourrait dire, ah ben, ça ressemble quand même à l'école de Jules Ferry, puisque c'est l'école euh, gratuite, c'est l'école laïque, il y a des cours pour jeunes filles, comme vous le voyez ici. Euh, mais en fait, c'est une école qui n'a rien à voir dans son esprit avec ce que sera l'école de Jules Ferry, parce que c'est une école où on donne... Euh, on veut que ça soit une école vraiment égalitaire l'école de Jules Ferry, il voilà, y a d'un côté l'école pour le peuple et de l'autre euh, l'école pour les enfants des classes possédantes hein. euh, et donc l'idée aussi que euh, c'est, ne connaissaient pas encore voilà, on est quand même bien avant euh, euh, Freinet, Paolo frère éventuellement Montessori etc mais euh, c'est une école où on fait confiance dans l'enfant, euh, une école où on dit euh, euh, que l'enfant a des capacités créatrices, une intelligence il faut, il faut lui faire euh, donc, euh, cette, cette confiance de de l'intelligence et de l'esprit critique. Là, vous voyez, c'est un des projets des, des institutrices de la commune qui souligne. L'enfant doit jouer aussi, il ne doit pas simplement apprendre la docilité ou l'obéissance. Et c'est évidemment là ce que faisait euh, Louise Michel comme, euh, comme institutrice, euh, puisqu'elle-même, elle avait déjà pratiqué euh, ces pédagogies euh, émancipatrices. Euh, la commune, c'est aussi un moment d'effervescence... Euh, euh, médiatique même si le mot euh, n'est pas contemporain de l'époque et ça aussi, ça nous pose aussi beaucoup de questions parce qu'évidemment qu'est-ce que c'est qu'une démocratie euh, quand euh, la plupart des, des grands journaux des grands groupes de presse et quand les médias, les chaînes de télévision etc sont détenus par quelques manias euh, qui euh, comme vous le savez euh, créent aussi une espèce de déversoir de plus en plus d'extrême droite et la commune sait très bien tout ça il y, y a une ébullition au contraire de journaux populaires et le cri du peuple de, de Vallès n'en est qu'un un exemple parmi tant d'autres et puis on chante aussi vraiment c'est un moment de joie quand même la commune indépendamment hein, de, de la tragédie finale et de la prise de conscience de ce que sera cette tragédie avant même qu'elle ne débute mais euh, on va chanter tout à l'heure euh, euh, en fait il faut se rappeler que il y a du bonheur voilà. d'ailleurs euh, certains en parlent voilà, on, on, va être, on va être heureux quoi, sous la commune il euh, y a du bonheur parce qu'on on se sent reprendre en main son destin. Quoi. Ça, c'est fondamental. On sent que ça y est, on, on maîtrise un événement véritablement historique. Euh, le peuple fait la démonstration euh, qu'il peut s'autogouverner, qu'un autogouvernement populaire euh, est, est, est possible. Et donc, là, vous avez ici une chanteuse très populaire à cette époque, Rosa Bordas, qui, qui chantait notamment la chanson La Canaille. Euh, ah, c'est la Canaille, et eh bien j'en suis. Voilà, une espèce de dignité aussi. Euh, populaire et d'ailleurs, la question de l'art elle est très très présente sous la commune. Il va y avoir cette fédération des artistes euh, qui, avec Courbet, mais bien d'autres, hein, il y a quelques 200, 200 artistes à peu près qui se réunissent dans la fédération, peut-être 200 ou 300, je sais plus, enfin entre 200 et 300, pardon, et qui euh, voilà euh, qui se disent vraiment, mais l'art c'est pour tous, l'art c'est pour chacun. Il faut euh, tout le monde y a droit et le peuple y a droit, bien sûr, hein, en tout premier lieu, et donc. Il va y avoir des concerts, des concerts populaires. On va rouvrir les musées, etc. Et ce qui est très tragique, d'ailleurs, c'est qu'il va y avoir encore un grand concert euh, populaire au jardin des Tuileries le 21 mai 1871, au moment même où euh, l'armée la, versaillaise va entrer dans Paris. Et donc évidemment, c'est aussi un moment de de guerre, parce que et là, ça nous pose aussi une question. C'est en fait, à partir du moment où l'ordre social, économique, politique est, est subverti comme ça par un mouvement Insurrectionnel et révolutionnaire, ben, quel est, euh, voilà, enfin, quelle est, sa durée de vie possible Parce que, en fait, on ne tolère pas le, le, le pouvoir de Versailles, ne, ne, ne tolère pas. Euh, cette, cette subversion, on va tout de suite déclarer la guerre à la Commune, hein, c'est-à-dire dès, dès le 2, 3 avril, 2, 3, 4 avril euh, 1871, la Commune elle est proclamée le 28 mars. Voyez, donc euh, très rapidement, c'est la guerre et, et il va y avoir énormément de, euh, de, de, de, de morts déjà, des fédérés qui meurent euh, dans, dans les combats. Donc évidemment, on va faire cette, on va organiser ces, ces barricades avec la Commission des barricades et puis. Euh, et puis la morgue de la commune, là vous voyez c'est un document émouvant. Le nommé inconnu, voilà c'est a été inhumé voilà, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, des fédérés qui meurent dans ces combats et on n'arrive pas forcément à les identifier. Euh, alors euh, bon voilà il y, y a des photos, là je vous montre celle qui est l'a plus euh, la, la moins euh, la moins violente, la moins brutale, etc. Parce que euh, voilà, les photos qu'on peut retrouver dans, dans les archives de Fédéré-Mort sont, sont vraiment terribles, ça c'est avant la semaine sanglante. Et donc c'est aussi toute la question de, de savoir, euh, encore une fois, que le seuil de tolérance en fait face à, à la révolution, enfin, du côté du pouvoir, il est, euh, il est, il est implacable. En fait. bon. euh, c'est aussi la raison pour laquelle, jusqu'au bout, la commune va tenter quand même de d'offrir de, de, de, de, au monde des symboles quoi. et notamment des symboles de solidarité internationale euh, par exemple en, en abattant la, la colonne Vendôme, hein, ce sont des photographies euh, célèbres euh, donc on est le, le, le 16 mai 1871 donc très très peu de temps avant le début de la semaine sanglante alors pourquoi est-ce qu'on abat euh, la, la colonne Vendôme, c'est parce que en fait, on estime que la colonne Vendôme qui est le symbole napoléonien par excellence, le symbole des victoires napoléoniennes c'est surtout le symbole de la tyrannie alors là ça vient en faire un peu mentir ce qu'a déclaré euh, il y a quelques mois euh, l'historien euh, <rire> Euh, tout à fait installé euh, Pierre Nora, bon, euh, le maître d'œuvre notamment des lieux de mémoire qui avait dit oh non, mais la commune, on ne va pas commémorer la commune, ça nous a rien apporté dans l'histoire de France. Alors que oui, bien sûr qu'il faut commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Et en fait, la, la commune aurait répondu à Pierre Nora, mais en fait, euh, Napoléon Ier, c'est un tyran, c'est l'homme qui a foulé au pied la République, c'est l'homme qui a abattu la République, c'est l'homme qui a rétabli l'esclavage euh, aux colonies, c'est l'homme qui a transformé. Euh, la femme en un bien meuble dans le code civil. Et puis c'est l'homme des guerres. Et en fait, qui dit victoire française dit humiliation sous le joug de ces victoires d'autres peuples. Et donc, il y a vraiment cette volonté d'être solidaire. Bon, je vous passe ça, parce que c'est trop long. Mais bon, la mort. voilà La mort, bon, je n'y reviens pas puisque Fred a lu cette, cette lettre. Euh, voilà les, les, la mort dans la semaine sanglante, la mort euh, décidée aussi euh, lors des conseils de guerre. Bon là vous voyez, Léontine Suétin, euh, voilà c'est le, le verdict terrible hein, qui, qui tombe comme un linceul comme ça dans ces dans ces archives euh, qu'on peut retrouver ici euh, au, dans les archives des conseils de guerre. Voilà mort. Euh, et et, et je, je vais terminer euh, avec quelques photographies qui nous permettront peut-être aussi d'être une introduction à à la discussion que nous allons mener ensemble, euh, parce que la commune n'est pas morte justement selon la formule de Jeanne Potier et ça on l'a vu vraiment beaucoup euh, ces, ces derniers temps. Alors moi j'avais eu l'immense la, la, surprise quand même quand j'étais allée euh, à, à Athènes, notamment dans un quartier euh, qui reste très populaire et très libertaire qui s'appelle Exarchia à Athènes, dans une toute petite rue d'Athènes quand les, la devanture d'une enfin le, le, le rideau d'une librairie s'est fermé. Ben, C'était une fresque de tardi, euh, donc, donc dans cette petite rue d'Exarchia de, euh, à, à Athènes. Euh, et puis, voilà, commune vivante au travers de l'expérience communale, du communalisme, de la confédération démocratique des communes, etc., qu'on retrouve en fait, dans un certain nombre d'expériences. Euh, bon, il n'y en a pas beaucoup, donc évidemment, ce sont toujours les mêmes qu'on cite. C'est euh, bien sûr le chiapas euh, des, des apatistes euh, qui décide d'échapper à la domination capitaliste, productiviste, euh, qui, qui décide que euh, le voilà eux aussi, comme sous la commune, ce sont des mandataires. Euh, euh, sur les écriteaux des, des communes euh, du, du Chiapas, il est écrit euh, ici le peuple décide et le gouvernement obéit. Euh, voilà, voilà c'est juste un mandat, on l'exerce pendant trois mois, ce sont des cargos, des charges, et puis ensuite euh, voilà, ça tourne. Et je, je voulais citer aussi bien sûr l'expérience du Rojava, hein, ici vous voyez des combattants du Rojava, euh, dont, et toutes sont mortes d'ailleurs. Euh, toutes celles qu'on voit sur ces photos euh, sont, sont mortes dans les combats, euh, qui, dans la guerre qui est menée au, au Kurdistan, dans le Kurdistan syrien. Et puis, beaucoup plus proche de nous, ben voilà, cette, cette resurgis, cette, ce ressurgissement de, de la commune. Ici, c'est une photographie qui a été prise par Serge Dignasio sur les Champs-Élysées pendant le, le, le soulèvement populaire des Gilets jaunes. Ça, c'est une photographie que j'ai prise moi, dans une manifestation contre la contre-réforme des retraites. Ni Macron, ni personne, vive la commune. On l'a vu, voilà, dans de nombreuses manifestations. A, par exemple ici, c'est une petite pancarte sur Jean-Michel Blanquer, moins de Jean-Michel, plus de Louise Michel. On a vu aussi euh, moins de Blanquer, plus de Blanqui. Euh, Élisée Reclus pour un, un clin d'œil au géographe libertaire euh, Élisée Reclus, mais lui il aurait pas aimé être élu hein, parce qu'il aime pas beaucoup ça. Mais voilà, il y a même, un, y a, y a, y a, ça c'est un groupe, euh, un groupe de. De black metal, bien, bien énervé, etc., qui a décidé de s'appeler euh, La Commune, en, en hommage aux hommes et aux femmes de la Commune. Et puis euh, voilà, ça c'est un dernier exemple, encore une fois, pour surtout introduire euh, notre euh, discussion, euh, d'un de ces nombreux euh, graffitis euh, qu'on peut trouver ici ou là, euh, et qui me semble assez significatif, euh, encore une fois, de cette formule de Gênes Potier La Commune n'est pas morte, donc vivre la Commune. Merci merci Ludivine pour cet exposé. La parole est à est à la salle. S'il y a des questions, des remarques, des voilà. Je n'ai pas de questions, mais je voulais juste remercier Ludivine Bantini parce que ce livre, il est extraordinaire. Moi, j'ai été bouleversée de joie et de, et de tristesse et de, et de retrouver en fait, des choses de nos luttes de tous les jours, dans la joie, mais aussi dans la tristesse. J'ai juste à dire, en fait, vraiment, ça m'a bouleversée. Voilà. Oui, ben moi je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai commencé particulièrement entre 9h du matin et 2h de l'après-midi aujourd'hui. Euh, très... Moi ça me touche énormément. Euh, je suis passionnée par l'histoire des guerres, la commune, 36 en Espagne, etc. Et euh, des soulèvements des peuples, quoi, l'Algérie. Et euh, le plus dans ce livre, c'est que euh, je trouve que l'écriture est très poétique. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir parler de manière poétique euh, de quelque chose qui est, qui est dur, quand même. Bon, même s'il y a eu du bonheur pendant la Commune, il y a aussi t -t tellement de drames pour le peuple. Voilà. Après, j'ai une question <rire> qui va peut-être faire un peu... Euh réagir certaines personnes. J'ai eu l'occasion d'aller dans la librairie anarchiste de Paris, qui est rue Saint-Antoine, je crois, ou je ne sais plus quoi. Pardon Oui, rue voilà. Et euh, en discutant de, de la commune, euh, une personne qui était là m'a dit mais la commune n'a pas commencé le 18 mars, elle a commencé le 17, parce qu'il y a eu des soulèvements euh, anarchistes, dans des ateliers, des, euh, des entreprises, etc. Alors je voulais savoir si ça c'était vrai, si c'était documenté ou pas. Alors moi, c'est plus un questionnement, parce que je ne connaissais pas forcément cette histoire à, à en approfondie. Et comment un peuple qui n'avait pas accès, j'imagine, à l'époque à, à l'éducation, au, au savoir, a pu euh, trouver en si peu de temps euh, la capacité de s'organiser Est-ce que c'est effectivement les luttes qu'ils ont menées déjà dans les... Dans, dans les usines est-ce que c'est dans les quartiers qu'il existait voilà, c est, c est, c est, je, je me demande comment est-ce qu'ils ont pu faire autant de choses en si peu de temps avec une efficacité effectivement portée et est-ce qu'ils étaient vraiment impliqués tous dans les quartiers comment ça se passait est-ce que vous pouvez me dire quand vous parlez essayez de, de mettre le masque <rire> parce qu'on n'a qu'un seul micro est-ce qu'il y a. J'essaie de prendre l'ordre. La euh, Nicole. Nicole. Oui, moi je voulais juste euh, rebondir sur ce que disait la personne là. Parce que bon, quand on a eu la lecture des, euh, des lettres des, des gens qui ont été envoyés à Nouvelle-Calédonie l'écriture de ces lettres c'est absolument remarquable euh, c'était des gens qui n'avaient pas de formation intellectuelle c'était des, des ouvriers des, euh, des petites gens et l'écriture à la lecture de, des lettres c'était absolument incroyable parce que le niveau... En comparaison de ce que les jeunes écrivent à l'heure actuelle, c'est absolument sidérant. Quoi. Alors, moi, je voulais aussi rebondir sur le. Euh, <rire> au niveau des profs d'histoire, hein. moi, je trouve que la façon euh, d'intervenir à travers les livres hein, des lois valates ou bien la façon de commenter euh, les, les, euh, ce qui s'est passé euh, pendant la commune, moi, je trouve que c'est d'une façon tellement vivante, tellement. Euh, c'est illustré, c'est plaisant, c'est agréable. Moi, c'est vrai que bon, la commune, on n'a jamais, enfin, moi, j'ai jamais étudié ça à l'école, sauf qu'on nous a souligné que ça existait, mais on ne savait rien, quoi. Hein, comme plein de choses, hein, plein d'histoires qu qu'on nous cache, ou hein, enfin, qu'on ne traite pas, dirons-nous. Mais c'est vrai que s'il y a une, une information à faire passer aux jeunes à l'heure actuelle par rapport à la, la formation des, des, des, des, des professeurs, je veux dire faire une, une lecture vivante et une histoire vivante c'est quand même drôlement plus intéressant que de se taper l'histoire comme on l'a eu nous quand on était à l'école on fait deux autres interventions et après tu réponds euh, moi c'était une question à, à Eloi. <rire> c'est quand on regarde tous les livres que tu as fait sur la commune, qui sont très forts, les dessins sont très puissants et qui parlent d'eux-mêmes, c'est savoir si, si, qu'est-ce qui fait que depuis si longtemps tu as été motivé par la commune, qu'est-ce qui t'a qu mis là-dedans, si c'est une question qu'on peut répondre. Et l'autre c'est que peut-être, je, je croyais que c'était parce que je suis espagnole, enfin galicienne, que je ne connaissais pas beaucoup l'histoire de, de la commune, mais je m'aperçois autour de moi qu'en effet, elle n'est pas très, très connue. Enfin, aux gens que je parle, pas très connue dans le sens des, des détails que vous amenez soit à travers les livres des lois soit à travers Ludwine ou d'autres qu'on est en train de, de découvrir. Et c'était savoir, dans les présentations que vous faites, quel est le... Qu'est-ce que vous ressentez euh, par rapport à l'accueil des gens Est-ce qu'ils sont surpris ou pas Est-ce que ça encourage à à avoir une autre attitude à, à faire ces liens en effet en train de passer un présent qui, qui a des points en commun malheureusement voir un petit peu quelle est cette euh, réaction toi oui oui bonjour euh, euh, tout d'abord je tiens à dire que moi aussi j'étais très très bouleversée par euh, cet ouvrage je, effectivement, toute cette poésie euh, qui est dégagée dans l'écriture, mais surtout ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est ce va-et-vient va entre le, ce qu'était la commune et, notre, et la situation dans laquelle on vit. Et ce qui me fait dire que finalement la commune n'est pas morte, parce que plein d'idées qui étaient, plein de, de revendications, plein de choses peut-être n'ont pas abouti, euh, abouti complètement, mais les traces, elles sont là. Il y a une continuation. Et on voit dans les luttes que depuis quelques années, c'est vrai que l'état historique n'est pas le même que le temps humain, si je peux me permettre, mais on voit bien qu'il y a, comme de 1848, on voit bien qu'il y a une espèce de continuité et de progression dans, dans, dans, dans ce qui a été dit. Pour moi, la Commune était la vraie révolution, la vraie révolution en France euh, prolétaire, euh, enfin la vraie, pour moi, la seule, et on voit bien comment ça a laissé des restes, ex, euh, pas des restes, de, une continuation qu'on voit actuellement. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant euh, dans, dans, le, dans votre ouvrage, euh, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, euh, pour venir aux femmes, il euh, y a quelque chose quand même qu'on n'a pas dit, mais j'ai lu une lettre, pas dans votre ouvrage, mais dans les archives, parce qu'il y a des très bons archives départementaux, sous la commune, ici à Montpellier, euh, une, où, où, où, une commission des femmes parlait déjà pas de l'avortement, comme on parlait nous, pour euh, féministes, pour revendiquer le droit à l'avortement, mais quand même de problèmes de maternité euh, euh, subie, continue, même s'il y avait beaucoup de morts infantiles, mais que c'était quand même un problème dans cette de, dans, dans, dans, dans leur corps enfin dans leur dans leur choix c'était pas un choix et que c'était quelque chose de subi que elle revendiquait de pouvoir je sais pas comment parce que c'est pas expliqué dans la lettre mais dans, dans cette commission mais c'était déjà un débat bizarrement qui était euh, déjà présent dans ces communes, enfin en tout cas pendant la commune et merci oui merci pour pour l'ouvrage je l'ai lu et c'est vrai que c'est bon ben c'est poignant c est, c est, on peut pas sortir de là sans se dire que bon on est quand même ébranlé moi j'avais 14 ans quand on m'a offert le livre sur la commune de maurice choury et donc la commune eh ben je connaissais un petit peu un petit peu j'en avais déjà entendu parler puis dans notre famille la commune c'est un truc dont on parlait souvent mais ce que je ne savais pas, euh, ce que j'ai appris, parce qu'après j'ai après avoir lu le livre, euh, j'ai cherché un peu partout, c'est cette espèce d'indifférence et de mépris de la part de tous les écrivains de l'époque, hein, des grandes, des grandes écrivaines de, qui font notre admiration. Hein. Et moi alors j'étais complètement catastrophée de voir que Zola c'était un des pires. <rire> alors quand on sait quel est le contenu de son œuvre Je suis quand même allée vite chercher, enfin parce qu'il y a quand même la lettre à avec Victor Hugo, mais je suis quand même vite allée chercher quelle avait été l'attitude de Victor Hugo. J'étais un peu rassurée, quand même. Mais euh, par rapport au reste, je trouve que quand même, je, je me pose vraiment la question. Je me pose la question pourquoi euh, ces, ces personnes, ces gens... Euh, je ne sais pas, enfin, Georges Sand, tout ça, ce, ce, ce, qui se disait près du peuple, ont eu cette réaction. Voilà. Elle va... Enfin, ils vont répondre, parce que je pense pas mal, mais le, je, je, je sais quand le temps passe, je pense que c'est très important que vous restiez ensemble, parce que c'est pas fini, ils vont répondre. Ensuite, on ne peut pas se quitter comme ça, quand même, si c'est très important, très émouvant. Je pense que chanter ensemble, c'est aussi quelque chose de très fort <rire> et euh, qui est un élément de participation commune, de joie commune et de se retrouver ensemble autour de ça. Donc, il y a Silgan et Philippe qui seront là. Et après, on fera aussi nos remerciements euh, au département pour euh, <rire> l'expo édouard et à la mairie de Montpellier qui nous a aidés pour euh, l'exposition et, euh, et le prêt de ces salles quand même. Oui, Vais, euh, je vais, je ne sais pas à quelle question je vais répondre, mais d'abord je vais remercier Ludivine moi aussi à mon tour. Et je vais dire aussi combien son livre m'a ému, combien il m'a plu, la qualité de l'écriture. Je crois peut-être que je te l'avais écrit. Euh, ton écriture est ardente et ta parole et tes mots sont plutôt réjouissants. Et moi je suis un, un désespéré de la commune. Et euh, ludivine elle, elle porte le riflam. De la commune, elle le met au fait de la barricade. Et moi, euh, euh, la commune, c'est quand même euh, la semaine sanglante. Ce sont euh, ce qu'il a cette élévation qui est la proclamation de la commune euh, sur le parvis de l'hôtel de ville le 28 mars à la suite des élections où, où sont élus, c'est encore la question de la légitimité, euh, l'assemblée communaliste et qui réunit plusieurs milliers de personnes, et puis c'est au fil des circonstances, au fil de la guerre, ce qui va apparaître, c'est les défections, euh, les contradictions non résolues, les hésitations, euh, les difficultés à mener à bien le programme, et par exemple les débats interminables sur le mot de piété qui euh, aboutissent finalement à une... Une décision mi chèvre mi chou alors qu'ils auraient très bien pu rendre tous les objets déposés c'était pas vraiment une question financière et puis euh, dans cette espèce d'apothéose épouvantable les vingt mille morts de la semaine sont et c'est bien cela qui me désespère et c'est bien cela comme quoi euh, plus tard le quelqu'un comme il y a reclus le, le Regard difficile qu'il va porter sur la commune. Il va retenir de la commune euh, parce que est Reclus, il était engagé dans la garde nationale et dans la sortie du 5 avril, il va être fait prisonnier. Il ne sera pas déporté parce qu'il y aura beaucoup d'interventions de savants de par le monde entier qui feront qu'il sera libéré au bout d'un an, je crois. Mais plus tard, euh, il gardera de la commune le mot commune qui, pour lui, l'inscrit dans une universalité. Euh, dans ce que tous les peuples peuvent avoir de commun, et euh, au-delà au des de, de, de divisions, au-delà des difficultés que la commune a, e a eu à exercer son mandat, évidemment dans des circonstances militaires bien particulières, et il adresse une critique aux gens qui ont, été allés, qui ont été à la commune, il leur adresse la critique de, ce que, de toute critique que l'on pourrait faire à tous les gens qui sont élus. Euh, c'est de, de se perdre dans euh, la confrontation à la réalité, la confrontation au pragmatisme et de se perdre dans les bavardages et donc euh, c'est en cela que euh, je suis désespéré mais heureusement euh, Ludivine relève le drapeau parce qu'avec <rire> moi euh, ce serait moins réjouissant donc voilà ce que je voulais dire c'est un peu par rapport à, à mes dessins par rapport au, à la façon dont la commune m'interroge les, les réponses que pour l'instant je ne suis pas parvenu à apporter dans mon travail. Non, pardon, Juste pour compléter la question qui t'a été posée, euh, parce que c'était comment tu es venu euh, aussi, parce que justement c'est pas forcément une histoire que. Bon, euh, qui est connu euh, Comment toi tu y arrives Alors moi je, je sais que c'était en 1970, c'est-à-dire oui, euh, <rire> non, pas du tout. Pourquoi ça veut rien non, dire non, Tu pouvais être tout. très très jeune en 1970 euh, Oui oui oui oui. Voilà. Mais euh, c'était en 71, c'était le centième ah, anniversaire pardon, de la commune et j'étais euh, bon, j'étais à Montpellier. Pour, euh, euh, donc effectivement il y a il y a une continuité, il y a une filiation qui est politique, il y a des, des affinités qui se créent, des affinités de lecture. Des, et puis ensuite je vais à Paris, je trouve que je vais habiter en haut début de Chaumont et que le, les promenades dans le quartier de Belleville d'il y a 20 ans, 30 ans, euh, évoquent pour moi la commune. Et tout cela va se croiser avec la relecture que je ferai à ce moment-là de Jules Vallès et de l'intérêt qui ira croissant. Pour moi, de l'œuvre et de l'homme de Jules Balaise, l'engager dans la commune mmh. et l'écrivain. D'ailleurs, euh d'ailleurs j'avais eu la chance de, de me pencher d'un peu plus près sur 1968, la grève générale de 1968 et, et c'est vrai que la référence à la commune elle était quand même très présente très prégnante, très vivante euh, dès les premiers, euh, la première nuit des barricades par exemple euh, des gens disaient mais c'est la commune il y a eu des rééditions facsimilées de, du cri du peuple, il y a eu du théâtre vivant théâtre de rue, etc. autour de la commune et on a aussi parlé des Versaillais d'ailleurs à propos de la manifestation pro de Gaulle pour le retour à l'ordre, le 30 mai 1968 sur les Champs-Élysées, euh, voilà, il y avait beaucoup de commentaires euh, disant mais ça, voilà, ce sont les Versaillais qui sortent dans la rue, etc. Et puis en 1971, je crois qu'il y a eu environ. Euh, enfin, bon, 100 000, voilà, 100, 000 100 000 personnes qui ont participé à la, à la montée au mur des fédérés, il y a eu parmi les féministes des, des groupes femmes qui se sont référés beaucoup à la commune, c'était très émouvant parce qu'en fait elles, elles parlaient des femmes de la commune qui elles-mêmes euh, s'adressaient aux femmes de la révolution française et donc comme ça à 100 ans de distance, elles dialoguaient en quelque sorte il y a eu un groupe femme qui s'est appelé euh, groupe Elisabeth dimitriev du nom de cette révolutionnaire russe que, que j'évoquais tout à l'heure alors donc déjà merci à, à toutes celles et ceux qui, qui ont fait part de leur lecture et vous pouvez pas vous imaginer combien ça me, ça me touche et je, je suis très émue parce que je c'était difficile pour moi d'écrire ce livre et en même temps c'était une chance j'ai eu une grande chance aussi euh, éditoriale parce que l'éditeur qui a qui m'a permis de faire ce livre Rémi toulouse a, aux éditions la découverte m'a vraiment fait confiance m'a donné pleine liberté quand je lui ai dit en fait Rémi euh, je finalement j'ai envie de n'écrire que des lettres, <rire> j'avais vraiment très peur de sa réaction, il m'a dit mais oui, vas-y, vas-y, je lui ai dit Rémi, je voudrais aussi reproduire un certain nombre de documents, je prends des photos en archive, etc, mais oui, mais oui, et donc c'était vraiment une grande chance, et j'avais vraiment l'impression que ces hommes et ces femmes étaient là, quoi. Alors, ça répond un peu à la question de Marité sur en fait, l'état d'esprit, j'ai l'impression que notre état d'esprit, bon, il est, il est commun, je pense aussi à... Raphaël Messan, qui est, qui est ce, ce formidable artiste, graphiste, qui a fait Les, les Damnés de la Commune. Vous avez peut-être vu son documentaire sur Arte. Et moi, c'est aussi une œuvre comme celle des lois qui m'a beaucoup marqué. Bon, il, il y a évidemment Tardy. Mais euh, qui m'a beaucoup marqué aussi par, par, par ses allers-retours, passé-présent, le, le, le narrateur. est à la fois dans le présent et dans le passé, il y a comme ça une, un, un brouillage des, des repères. Et, et moi, parce que j'ai l'impression qu'on est... On leur doit beaucoup, et c'est ce que vous disiez vraiment euh, sur le fait que, euh, euh, bien sûr, finalement, il y a eu euh, ce, ce massacre. Bien sûr que c'est une tragédie terrible, euh, et que peut-être ça nous dit, mais alors, est-ce que toute révolution est impossible mais euh, on leur doit d'avoir eu cet espoir qui peu à peu s'est mis en œuvre. En fait, il y a beaucoup de choses qu'avaient espérées les hommes et les femmes de la commune qui se sont mises en œuvre, Et c'était aussi le sens de ce qu'ils avaient à l'esprit. Euh, C'est-à-dire, il, il y avait en effet Varlin, par exemple, qui avait confié à Valès, peu de temps avant sa mort, ils nous, ils nous abattront comme des chiens, on sera, on sera vraiment tués comme des animaux, etc. Mais euh, beaucoup pensaient aussi que, voilà, ça valait la peine, ça valait la peine parce qu'on aura fait cette preuve et on transmettra ce flambeau-là. Ce n'est pas forcément une leçon de l'histoire, mais c'est voilà, une, euh, une transmission et c'est dans ce sens aussi. Peut-être que, peut hein, peut que la différence entre toi et moi, sur, ce que tu dis bien sûr sur euh, le, les, les hésitations, les atermoiements, euh, les, les débats, les divergences enfin, au conseil de la commune, moi je les trouve déjà intéressants parce qu'ils se posent vraiment des questions stratégiques qui sont toujours présentes aujourd'hui je pense qu'il faut les prendre à bras le corps parce que elle nous parlent encore pour aujourd'hui mais c'est aussi que tu vois quand on regarde les archives des, des commissions des clubs de toutes ces sociétés etc c on n'a pas du coup ça, ça donne un regard aussi sur tout ce qu'ils ont quand même réussi à réaliser mine de rien en, en 62 jours quoi. enfin même un peu moins de 62 jours mais à cet aspect là il y a deux questions qui, qui me semble-t-il, euh, se rapprochaient. C'est-à-dire, au fond, mais c'est incroyable. Globalement, ils, ont, ils et elles ont assez peu accès à l'éducation. Comment ils ont réussi à faire tout ça enfin, et, et je pense que pour ça j'ai beaucoup insisté sur l'autodétermination, l'auto-organisation, Voilà, C'était beaucoup d'autodidactes. Euh, ils ont appris à lire euh, ensemble dans des, dans des groupes populaires, dans des groupes ouvriers. On se retrouvait, on lisait les journaux mutuellement, etc. Euh, Eugène Varlin, de ce point de vue, il est, il est fantastique. Et D'ailleurs, Michel Audin lui a consacré un, un, un très beau livre, une anthologie de texte, mais où elle, elle évoque aussi vraiment ce, cette trajectoire. Moi, ce qui était très émouvant, pour tout vous dire, c'est que j'ai eu au téléphone un vieux monsieur de plus de 90 ans qui, qui est probablement l'arrière-petit-fils de Varlin. C'était vraiment un moment incroyable, parce que j'ai une admiration folle pour Varlin. Et, voilà c'est il, il, il participait à des chorales il parti il allait à des cours du soir il, il travaillait toute la journée il était typographe et puis il a aidé des grèves comme je vous le disais enfin voilà c'était ça aussi c'était une forme d'auto-éducation collective finalement euh, et puis dans les quartiers il y avait quand même beaucoup de solidarité populaire on vivait quand même beaucoup plus aussi dans dans la rue il y avait vraiment des de l'entraide etc et donc on on savait de quoi les uns et les autres avaient besoin c'est pour ça aussi que tout de suite dans les rues de montmartre les, les, les femmes surtout mais tout le monde est sorti dans la rue pour battre l'alarme de battre le rappel battre le toxin enfin, sonner le toxin pour dire mais non mais et puis vous n'allez pas tirer sur vos frères, vous n'allez pas tirer sur le peuple, vous n'allez pas tirer sur vos mères, etc. Et ça, c'était vraiment, il y avait cette spontanéité ouvrière, ce, euh, ce, spontanéité populaire. Alors moi, j'avoue que, je ne sais pas, Eloise, si tu as entendu parler de cette idée du 17 mars. Pour moi, le 17 mars, mmh. symboliquement, c'est l'arrestation de Blanqui, le pauvre. C'est vraiment l'homme qui s'est battu toute sa vie pour une révolution. Et le 17 mars, il est arrêté et il va être envoyé au fort du taureau à, à Morlaix. Et pendant tout la période de la commune d'ailleurs le conseil de la commune va essayer d'échanger les otages contre le seul blanqui et, et, ils vont d'ailleurs blanqui va être élu euh, in absentia euh, au conseil de la commune. Enfin bon, il euh, y, y a quand même aussi une grande, un grand respect pour pour pour Blanqui, etc. Bon, moi j'ai pas connaissance. Non plus. Euh, voilà. Mais en revanche, euh, de ce que vous disiez sur le sur le 17 mars, mais euh, en revanche, oui. Alors c'est pas c'est pas tout à fait des usines. Hein. Vous avez parlé des usines. Bon, il y a très très peu d'usines. Il bon, y a, y a quand même des grandes usines métallurgiques, mais pas à Paris. C'est plutôt des fabriques, des ateliers, etc. Mais euh, comme j'essayais de le dire trop rapidement tout à l'heure, il y a eu euh, beaucoup de grèves, voilà, beaucoup de grèves dans les années précédentes, avec encore une fois des formes aussi pour, de, pour créer des solidarités, y compris des solidarités nationales. On organisait des collectes. Pour, pour aider les, les grèves. Donc moi, je n'ai pas connaissance d'une forme comme ça d'insurrection qui aurait commencé le, le 17 mars. Mais en revanche, voilà, c'est tout ce qui a précédé qui permet tout à coup qu'il y ait ce surgissement. Il y a vraiment comme une sédimentation historique. C'est pareil pour l'œuvre scolaire, etc. Enfin, il y avait déjà des écoles qui avaient été ouvertes par des institutrices et des instituteurs socialistes. Il y avait une société qui s'appelait la Société fraternelle des institutrices. Et instituteurs socialistes et donc dans des pires conditions, il y avait eu des ouvertures d'écoles qui s'appelaient des écoles libres, mais pas à entendre dans le sens que, que nous on entend aujourd'hui, mais c'est vraiment des écoles justement émancipées du cléricalisme, émancipées de l'influence du pouvoir, etc. Et donc évidemment, ces femmes et ces hommes vont jouer un rôle majeur dans le fait de, de s'organiser pour la commune. Je ne sais pas si on a oublié des choses. Ah oui, les écrivains, ah oui, la question que, que vous souleviez, c'est aussi parce que, mine de rien, ce sont quand même des bourgeois. Voilà, ce sont quand même des bourgeois. Et là, il y a un rapport de classe, en fait. La, la commune, c'est un rapport de classe. Il y a de, quelques bourgeois qui font partie de la commune, etc. Euh, Quelqu'un demandait aussi si tout le monde était, euh, voilà, comme ça, dans la commune. Moi, je rencontre dans le livre d'une correspondance que j'ai trouvée aux archives de Bibliothèque historique de la ville de Paris, c'est un commerçant plutôt aisé, un notable. Bon, au début, euh, voilà, il regarde les choses. Euh, voilà, c'est une guerre civile, etc. Il est pas. Mais après, sa haine, hein, haine de la commune, parce qu'en plus, il est très catholique, pratiquant, etc., et le fait que, de voir que des églises accueillent des clubs populaires où il y a des femmes qui prennent la parole, bon, et il va finir par se réjouir de l'extermination euh, des, des, des hommes et des femmes de la commune. Et donc, ces écrivains, euh, voilà, enfin, ils... ils il voit ce peuple comme un peuple barbare, en fait. C'est un peuple barbare. c'est un peu... Il y a, Encore une fois, on a répandu sur ce peuple de Paris des calomnies, des diffamations terribles. C'était la vermine. On l'a beaucoup psychiatrisé, ce peuple. On a dit qu'ils étaient fous, ils étaient aliénés. Euh, c'est ce, ce que va dire Flaubert, c'est ce que va dire Zola, c'est ce que va dire plus tard aussi Anatole France, etc. On va les animaliser, on va les comparer à des guenons, à des, voilà, à des singes, etc. Et donc il y a vraiment ça. Et d'ailleurs, Georges Sand et Victor Hugo vont se brouiller parce qu'au moins, Victor Hugo, il n'était pas, pas, pas dans l'élan de la Commune. Ce n'est pas du tout Gustave Courbet qui lui va s'impliquer corps et âme pour, dans la Commune, va être élu de la Commune. Mais, mais quand même, il voit que ce peuple veut la justice, veut l'égalité. Et, et, et voilà, il va, il va vraiment ressentir ça. Et, et contre la semaine sanglante, il va dire... Il, bon. J J'aime beaucoup ces deux vers de l'année terrible, ce recueil de poésie sur l'année 70 et l'année 71. C'est euh, « Qui donc a décrété ce sombre égorgement Si quelque prêtre dit que Dieu le veut, il ment. » Et donc, voilà, Hugo se rebelle de toute son âme contre l'écrasement d'un peuple sous la botte militaire versaillaise. Et il va lui-même s'exiler à Bruxelles et accueillir des, des exilés. Mais voilà, je pense que le rapport de classe, là, il joue pleinement. C'est-à-dire ce sont des bourgeois qui voient ce peuple comme voilà, classe classe laborieuse, classe, classe dangereuse, c'est vraiment ce, qu ce qui se répand à l'époque. Et ils n'en sont pas épargnés. Oui, Ludivine, il y, y a deux choses qui me frappent dans, dans ce qui a été dit sur la commune et dans, et dans ce qu'on qu a dit aujourd'hui. Euh, c'est euh, deux questions. Bon, D'une part, le fait que c'est, comme tu viens de le dire, une guerre de classe. Et que les classes sociales, à l'époque, sont extrêmement scindées en deux. Et lorsque les bourgeois... Ne participe pas à une révolution, la haine est totale. Et on se retrouve dans l'esprit de toute l'histoire humaine, qui est que lorsque les gens de pouvoir, les riches, ont affaire à une révolte de gueux, que ce soit des esclaves, que ce soit des jacqueries paysannes, ou que ce soit des ouvriers ou, ou, ou le peuple, c'est pour un mort, sans mort. Et c'est systématique. On le retrouve tout au long de l'histoire. On le retrouve aussi dans l'histoire de la colonisation, où chaque fois qu'il y a une révolte, d'indigènes, on va avoir pour un mort sans mort. Car parce que nous n'appartenons pas à la même classe, ces gens-là ne sont pas nous, ils sont autre chose. Ils sont une autre horreur humaine. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, je voulais surtout intervenir pour poser une question que je trouve qu'on n'a pas beaucoup posée dans le 65e anniversaire. C'est la question de quel débat y a-t-il eu pour garder le pouvoir Autrement dit, pour le conquérir pendant la commune. C'est-à-dire que euh, ils, ils se doutaient quand même bien qu'on n'allait pas les laisser faire comme ça qu'il fallait bien prendre le pouvoir quand même et ce, ce débat là qui pour moi est, est essentiel c'est à dire que c'est bien parce que la commune a échoué à prendre le pouvoir qu'on euh, euh, va arriver à la question de la révolution de 17 on va arriver à la question, il faut une dictature on ne peut pas se permettre de laisser euh, euh, si on arrive au pouvoir quelque part, il faut exercer une dictature impitoyable tout de suite sinon on sera forcément écrasé et le pour un mort sans mort on se renouvellera donc, est-ce que ce débat-là a eu lieu et comment voilà. Oui, alors, je ne sais pas si euh, tu, tu vas corroborer ce que je dis ou ce que je vais esquisser, mais la Commune a pris le pouvoir. Donc, elle a pris le pouvoir à Paris, elle revendiquait le pouvoir à Paris et le pouvoir ailleurs qu'à Paris, elle ne pouvait l'espérer le, et l'attendre que sous la forme de la Fédération qu'elle est euh, euh, en plus, après compris dans une espèce de de, de république universelle. donc Elle voulait pas la commune, elle est élue, donc c'est un pouvoir légitime, elle est élue à Paris, elle a le pouvoir à Paris, et ce que Versailles va combattre, c'est un pouvoir conquis, enfin conquis, c'est une révolution, mais une révolution qui est établie à Paris, et qui n'aura pas de, de, euh, assez de résonance en province pour être soutenue. Ensuite, c'est vrai que. Euh, il y a eu un débat sur la question militaire au sein de la commune la commune elle a connu trois délégués à la guerre qui ont été euh, le premier a été emprisonné parce que on a jugé incapable quand il était question de la défense des forts à l'ouest de paris le second c'est rossel qui a voulu réorganiser complètement la garde nationale et qui a démissionné au bout d'une dizaine de jours et dans sa lettre de démission euh, il est très pugnace, Rossel. Hein. Il, il voit d'abord dans la commune, dans la, il voyait d'abord une république, même s'il était aussi intéressé par la question sociale. Mais dans sa lettre de démission, il dit euh, quelque chose comme ça euh, euh, Oui, j'ai voulu réorganiser, j'ai demandé des bataillons, euh, et à l'appel euh, de la générale, donc quand on a battu le tambour, je n'ai pas eu tous les hommes que j'étais en mesure d'attendre. Et donc. Euh, euh, si vous, je ne voulais pas prendre la responsabilité, mais le peloton d'exécution des chefs de Légion, il était dans la cour et j'étais prêt à les faire fusiller. Ça, c'est sa lettre de démission. Quand quelqu'un comme Vallès lit une lettre comme ça, parce que Vallès, c'est le défenseur, entre autres, avec Varlin, de toutes les libertés et des libertés individuelles. Il est clair que quelqu'un comme Vallès ne peut pas supporter une telle décision qui qui met en jeu euh, et, et qui prône l'exécution d'officiers militaires. Donc euh, ce débat il a été très fort vous savez que la commune a été partagée entre une minorité et une majorité. Euh, la minorité était celle que l'on va dire euh, sur la question d'un comité de salut public donc la minorité a, il a pensé qu'un comité de salut public c'était un marchepied vers la dictature. Donc, la Minorité très hostile à la dictature et une, une majorité qui aurait pu euh, franchir le pas, mais tout ça était très compliqué parce qu'il y avait le pouvoir de la garde nationale du comité central, euh, le pouvoir que n'avait pas la commune euh, euh, exactement sur les décisions militaires, et puis très vite il y a eu la défection au sein de la garde nationale. Et si elle pouvait compter 100 000 hommes au, au tout début, ils étaient plus que 6 000 à se battre dans la semaine sanglante, durant la semaine sanglante. donc c'est bien encore tout ce qui me préoccupe c'est comment peut-on résoudre toutes ces contradictions en autant que moi personnellement euh, bah, je rends grâce à Valès et à Barlin d'être parmi ceux qui auraient défendu les libertés individuelles quoi qu'il en coûte et n'auraient pas, euh, et n pas euh, voulu que, que la fin justifie les moyens je vais dans c'est une question tout à fait fondamentale que tu as posée mais je vais quand même dans le sens des lois bon déjà il faut quand même se rendre compte que voilà le, le, le 17 mars c'est un peuple sous le joug euh de, de, de versailles il y a le y a eu le siège écrasant etc et puis le 18 mars c'est un peuple souverain auto fin qui organise son propre gouvernement Donc, tout à coup c'est immense en fait c'est vertigineux hein. si on essaye juste très modestement de se mettre à leur place il il a tellement de choses à faire c'est énorme puisque en plus l'administration et enfin les les, les les fonctionnaires euh, ceux qui en euh, les, les, certains ont eu le courage de rester, mais quand même, il y avait euh, cette, euh, cette obligation qui leur était faite de quitter Paris, de rejoindre Versailles, et d'emmener tout euh, dans, leur, dans leur départ, quoi, vraiment. Donc euh, <rire> jusqu'au moindre petit timbre-poste, etc. Donc il euh, euh, y, y a vraiment tout à faire, et, et donc c'est vrai que leur préoccupation, c'est pas tout de suite hein, de faire une sortie sur, euh, sur Versailles. Leur préoccupation, c'est justement de, de, de réaliser euh, les, les, les aspirations, au bonheur, y compris au bonheur. Quoi au bonheur quoi. Et donc euh, pas, le bonheur c'est pas tout à fait compatible avec la guerre. Donc il y a d'abord ce moment un peu de suspens. Ensuite il y, y a le souvenir du 18 mars c'est à dire on a, on a fraternisé. Et donc beaucoup vont penser et longtemps encore que la fraternisation avec euh, Versailles est possible. Donc ils font une sortie vers Versailles le, le, le, le 2 avril qui va être un échec total notamment parce que c'est finalement mal préparé le, le, le fort c'est le mont valérien voilà qui, qui, qui de toute façon on leur tire dessus etc. mais en fait ce qu'ils veulent c'est ils parlent pas combattre l'armée ils partent s'adresser à elle pour dire voilà ce qui ce qui avait été dit déjà le 18 mars vous n'allez pas tirer sur vos frères et leur objectif c'est plutôt d'éloigner versailles enfin c'est d'éloigner le pouvoir euh, qui, qui s'en aille, je ne sais pas, à, à Limoges, à Bordeaux, allez, mais loin de Paris, pour qu'au moins Paris puisse enfin réaliser ses, ses, ses aspirations sans avoir ce joug comme ça de 20 km, ce, ce, ce pouvoir. Euh, donc il y, y a cette dimension, on n'a pas envie de, de se concentrer et se consacrer tout entier à, à la guerre. Et puis, euh, voilà, comme le rappelait Eloi, cette auto-organisation militaire, elle est quand même... Euh, difficile. Ensuite, la grande difficulté, c'est aussi de réaliser cette aspiration qui est très forte sous la commune, de la fédération des communes. C'est pour ça que j'ai aussi rappelé qu'il y avait eu des tentatives insurrectionnelles et des prises d'hôtels de, de ville dans différentes villes de province, que la commune de Paris veut la fédération des communes. Elle s'adresse aux grandes villes pour créer cette espèce de, voilà, de solidarité entre les communes qui seraient elles-mêmes affranchies, qui auraient leurs droits municipaux, mais qui se, qui se fédéraient. Il y a aussi une très belle lettre adressée aux campagnes, hein, qui a été rédigée sans doute par euh, l'écrivaine et journaliste euh, André Léo. Une lettre aux paysans pour leur dire mais vous, vous nous voyez comme des rouges, on, on nous accuse d'être des barbares, etc. Mais en fait nos intérêts sont, sont les mêmes. Vous aussi vous connaissez l'exploitation, etc. Mais, mais évidemment que les conditions matérielles hein, sont, sont terribles. Et donc euh, parce qu'ils parce qu sont encerclés, c'est quasiment impossible de communiquer avec euh, la province. Et donc la province est quand même tout entière là aussi sous le point sous la tutelle de cette presse qui déverse sa haine. Donc euh, voilà, les solidarités sont très difficiles. Et enfin, j'ai voulu, dans, pour aller dans le sens de ce qu'a rappelé Éloi euh, sur la question du coup de la nature du pouvoir, il y a une division et je trouve que les débats au sein du conseil de la commune sont vraiment très précieux là vous avez ce sont aussi des, des documents émouvants vous pouvez pas forcément apercevoir mais ce sont les justifications de vote sur le comité de salut public le premier même est ce qu'on fait un comité de salut public comme sous la révolution française est ce qu'on concentre le pouvoir entre les mains de cinq hommes pour être plus efficace et donc là par exemple il y a eugène potier qui, qui vote pour et qui explique pourquoi enfin bref et et, et, et plusieurs autres et puis là c'est là aussi je trouve ça euh, enfin, vous vous distinguez pas forcément, mais il y a des plagiaires, et ça c'est la justification de vote de euh, Gustave Courbet, qui lui fait partie de cette minorité qui refuse le Comité de salut public en disant mais nous ne sommes pas des plagiaires de la Révolution française, euh, nous ne sommes pas, nous ne voulons pas de la terreur, nous ne voulons pas de cette concentration du pouvoir, nous ne sommes pas mandatés pour ça. Euh, et donc ça va être justement cette, cette minorité, voyez les défroques. Euh, voilà, euh, ces tridon les, les défroques de, de, de la révolution, ce sont nos pères, d'accord, ce sont nos pères, nous avons le plus grand respect pour nos pères révolutionnaires, mais nous ne voulons pas les, les imiter. Et donc, bon, ils seront mis en, en minorité, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que dans une des rares assemblées de contrôle des mandats, puisque en fait, les élus sont des mandataires avant tout, et que leur, leur mandat est révocable, euh, la, la minorité va se présenter voilà devant le peuple qu a qui, qui a élu euh, ses, ses mandataires et euh, ils vont dire mais non, vous revenez tout de suite dans le conseil communal, même si vous êtes en minorité. Nous, nous sommes pour le, le comité de salut public. Donc voilà, je trouve que ces hésitations-là, elles sont très importantes sur le plan stratégique et que peut-être dans les milieux politiques, militants engagés, qui se transmettent un peu la mémoire de la commune, ça a été un peu lissé, tout ça, ça a été un petit peu oublié, comme si la commune était toute une en fait, comme si elle était homogène, alors qu'il y a eu de vrais débats, mais qui sont des questions qui pourraient tout à fait se poser à, à nouveau frais. Quoi. je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle ah. j'ai une question moi, à poser à, à Ludivine euh, je, je partage l'enthousiasme le, le, des autres lecteurs du livre de, de Ludivine euh, et tout en disant que, euh, que, que c'est un livre d'histoire et que c'est un livre d'historienne et d'ailleurs à ce titre la lecture que nous avons faite des deux lettres euh, Marion et moi ne rend pas totalement justice à ça parce que il y a quantité de notes de bas de page qui montrent à quel point ce qui est évoqué dans les, dans les lettres, dans, dans cette façon d'écrire de l'histoire, est, est, est, est, est tout à fait documenté. Euh, mais justement, je voulais parler de ça parce que euh, je, je voulais interroger la forme choisie, justement, de ces correspondances, et qui traduit, parce que qui traduit une, une grande empathie avec les acteurs de la Commune. Et je voulais d'abord savoir pourquoi ce choix et, et, et poser la question de savoir comment ce choix est-il compatible avec une démarche scientifique et, et je pose cette question euh, c'est pas tout à fait innocent et je la pose aussi dans une période aujourd'hui où il n'a échappé certainement à personne dans cette salle que il euh, a euh, plus qu'un débat il y a une polémique euh, aujourd'hui dans le milieu dans le monde universitaire sur l'incompatibilité qu'il y aurait euh, entre un travail de recherche en sciences sociales et une implication euh, non neutre euh, sur les sujets de ces objets de recherche euh, je, je, je, ça, entre autres, je dis bien entre autres il y a le procès qui est fait euh, aujourd'hui en islamo-gauchisme hein, et qui est la partie la plus visible de ça je sais toi-même, Uli Divine que tu as été euh, l'objet d'attaque d'un certain nombre de ces pourfendeurs de, de, de, de chercheurs et d'impliqués euh, sur les objets de la recherche donc euh, je, je, voilà Ma question, elle est évidemment aussi un peu contextualisée par ça. Euh, attends, attends, il y a eu une autre question, ce que je vous propose quand même, parce que là, c'est 19h30, ça fait deux heures euh, que nous avons commencé. Euh, comme je sais qu'après, ça va commencer à s'éclaircir, parce que c'est ma vieille expérience militante qui me fait dire ça. Donc, il y a Annie, est-ce qu'il y a une autre personne après, puisque comme je vous le dis, on n'a pas terminé encore oui, c'est une question assez petite, euh, certainement une réponse courte. Euh, tu as dit quand même qu'il y avait eu un soulèvement à, Gé, à Alger. Et euh, dans le film de One Kids, je crois que c'est ça, de la commune que j'ai regardée, euh, il y a un, une petite scène euh, qui se passe dans un, un café. Et euh, effectivement, ils font du lien avec euh, la, le soulèvement à Alger. Donc est-ce qu'il y a eu un côté internationaliste C'est bon, il n'y a plus personne. Oui, alors déjà, c'est merci, hein, tu, as, tu as raison, mais c'est la relecture aussi de, de Peter Watkins hein, qui, qui voulait entremêler le passé et le présent, comme on le sait très bien à propos de ce magnifique film. Et en l'occurrence, il y a deux choses à distinguer pour ce qui concerne le territoire euh, algérien. C'est d'une part la commune d'Alger, il y a eu une tentative de commune d'Alger, euh, mais menée par euh, des, des Européens, euh, voilà, des, euh, des Républicains euh, d'Alger, de, d'une part. Et d'autre part, le soulèvement euh, de Kabylie. Donc, euh, quant à lui, euh, mené par, euh, par les Kabyles, euh, ça a été assez cloisonné d'ailleurs. Et, et ce soulèvement kabyle, il a, il a eu lieu à partir d'avril principalement. Il y avait eu déjà des des, des, des combats en février 1850 mais surtout à partir d'avril donc exactement de manière contemporaine à la commune mais on avait à, à ce moment assez peu d'informations et on peut pas dire que la commune de paris est véritablement pris en considération ce soulèvement kabyle euh, le point commun euh, entre les hommes et les femmes de la commune de paris et euh, les ceux qui ont participé à, à cette insurrection kabyle c'est que pour beaucoup ils vont se retrouver euh, enfermés euh, dans la colonie pénitentiaire euh, de Kanaky, de nouvelle calédonie et il va y avoir des liens d'ailleurs euh, entre eux pour certains et louise michel euh, en témoigne mais c'est quand même cloisonné y compris entre la commune d'alger et le soulèvement kabyle. Voilà. Euh, alors pour répondre à la question de, de fred euh, bon <rire> comment dire euh, je <rire> c'est vrai que pour moi, c'est un livre particulier. J'ai écrit d'autres livres, disons plus classiquement historique, historien, etc. Là, moi, de toute façon, je n'ai jamais cru à la neutralité. Quoi. Je, je, mes références, c'est, je ne sais pas, par exemple, très, très modestement, enfin, c'est une source d'inspiration pour moi, c'est Howard Zinn, historien, qui écrit cette magnifique histoire populaire des États-Unis, mais qui disait moi quand j'ai com compris qu'on ne pouvait pas être neutre j'ai été soulagée parce que de toute façon j'avais certainement pas l'intention de l'être lui il avait vécu euh, la guerre euh, le racisme Enfin euh, voilà, il s'était toujours engagé au moment de la guerre du Vietnam anti-impérialisme etc Donc, euh, moi, désolé mais moi vous me dites d'être neutre je vous dis euh, en tout cas moi je ne veux pas l'être je ne le serai pas et de toute façon c'est impossible je n'y crois pas à la neutralité je, je pense que ceux qui se disent neutres, je les, je les ai lus, hein, ceux qui se disent neutres hein, je, enfin, sur tous les sujets j'ai fait une habilitation à diriger les recherches sur 1968 bon moi je connais un peu les travaux sur 1968 des historiens qui, qui pensent être au dessus de la mêlée neutralité axiologique etc. en fait ils sont complètement du côté du manche hein. euh, quand on est neutre on est on est en réalité du côté du manche j'ai bien en tête je citerai pas de nom par euh, par, par, euh, <rire> par charité mais un, un, un historien reconnu qui a, qui a écrit un livre sur 68, moi j'avais l'impression de lire les mémoires de Maurice Grimaud c'est à dire les mémoires du préfet de police de Paris donc euh, voilà, c'est pas vrai Bon, surtout sur des sujets comme cela, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une objectivité, moi je distinguerais objectivité et neutralité, c'est à dire on peut être objectif de l'objectivation par le travail des sources, par le croisement des sources etc, et donc je pense que ça ne nous empêche pas de bien faire notre métier mais sur des sujets comme ça, moi, je suis désolée c'est ce que j'avais, et ça m'a été, en effet, il euh, y a eu des discussions, par exemple, ma soutenance d'habilitation à diriger des recherches, il y avait un membre du jury que j'avais choisi parce que je savais qu'on ne serait pas d'accord là-dessus, Marc Lazard. Euh, j'avais eu le malheur d'écrire à propos de, de celles et ceux qui ont participé à la grève générale en 68, juste une petite phrase en introduction, après je ne disais plus du tout « je », je me sens de leur côté. Mais j'avais travaillé aussi sur la police, sur les préfets de police, sur les enseignements généraux, sur le gouvernement, sur le pouvoir, etc., voilà, et j'avais essayé aussi de faire une histoire euh, compréhensive des, du côté de la droite, des extrêmes droites, des forces de l'ordre. Voilà, comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'ils ont en tête Pompidou, De Gaulle, euh, la police, les différents corps de police, etc. Mais j'ai écrit Je me sens de leur côté à propos de ceux qui étaient d'un certain côté de la barricade. Ben oui enfin c'est je, je pense qu'il vaut mieux le dire hein, plutôt que de le taire et en fait d'être d'un certain côté euh, c'est plus honnête peut-être euh, y compris pour pour les lecteurs et les lectrices quoi voilà qui savent à, à quoi s'attendre mais après comme tu le disais il y, y a un travail de source rien n'est inventé dans, dans ce livre rien et alors pour répondre à ta question en effet nathalie anich euh, ma ma m'a attaqué dans son dernier livre avec d'ailleurs elle a attaqué aussi patrick boucheron par exemple euh, enfin voilà on est cité patrick boucheron euh, michel Vivierca sociologue la philosophe sandra logier et, et moi ce qui est fou c'est que nathalie heinich elle fait exactement ce qu'elle nous reproche c'est à dire qu'elle n'arrête pas de prendre des positions dans l'espace public de faire des tribunes euh, voilà et donc euh, voilà elle est d'un certain côté du côté du pouvoir etc donc euh, ben, euh, on a des divergences politiques majeures, profondes, etc., mais euh, qu'elles ne viennent pas nous faire un, un procès en illégitimité euh, scientifique, parce que parce qu'en fait son travail est tout aussi imprégné de, de, de marqueurs qui sont politiques et idéologiques, et donc autant autant les assumer. Mais euh, à la différence de, de Patrick, Patrick Bouchon, enfin, qui dans un livre a, a fait un, un livre très beau d'ailleurs, Léonard et Machiavel. Il a imaginé une rencontre dont on ne sait pas si elle a déjà eu lieu, enfin si elle a eu lieu un jour entre Léonard de Vinci et Nicolas Machiavel. Hein, et là, il, il a assumé d'inventer bah, cette, cette rencontre -ce, bah, fort de sa connaissance de la période, etc. Moi, je, je, je n'invente rien en fait. Tout est dans les archives, hein, euh, y compris voilà ce qu'on se disait sur les débats, les divergences qu'ils ont eues. J'essaie vraiment de re rendre compte avec honnêteté. Bon, mais pour tout vous dire, j'ai décidé de, par ailleurs de démissionner de l'université parce que parce que peut-être qu'à un moment, c'est peut-être plus possible d'évoluer dans, dans une institution où en effet, globalement, il faut faire carrière en traçant. Pas, tout le monde n'est pas comme ça, bien sûr, mais voilà, il faut. C'est des critères que je dans lesquels je me reconnais plus forcément. J'ai j'ai j'ai pas envie d'observer les, les femmes et les hommes de la commune comme s'ils étaient des, des insectes qu'on observe en entomologiste comme ça. Non. Enfin, ce sont des femmes et des hommes que j'aime en fait c'est vrai je, leur, je, je les aime en fait parce que j'aimerais ai, bien avoir leur courage je me demande toujours si j'aurais uh, ce courage euh, et ils sont une source d'inspiration alors j'ai pas envie de faire semblant <rire> merci merci merci à éloi merci à Ludivine. et avant de clôturer en musique et d'appeler Siliane et Philippe pour venir euh, chanter pour nous je voulais euh, euh, en profiter pour remercier la ville de Montpellier pour le prêt de la salle Rabelais et pour d'ailleurs son soutien euh, sur l'ensemble de, de, de, de, du travail que nous avons fait notamment euh, sur la mise à disposition des supports d'exposition euh, sur l'esplanade pour ceux qui ont pu voir euh, l'exposition sur la presse et la commune en profiter aussi d'ailleurs pour remercier le département de l'Hérault qui accueillera à notre demande, l'exposition des lois sur le journal de la commune et que je vous invite, évidemment, à aller voir entre euh, le 15 juin et le 31 juillet. Voilà. Merci beaucoup. Oui, euh, on me rappelle aussi, oui. N'oubliez pas, il y a un petit chapeau à la sortie euh, pour nous aider à financer l'ensemble de nos initiatives, dont celle-ci, évidemment. Et les photos qui sont derrière donc, c'est des photos de la manifestation qui a eu lieu le 29 à Paris. Moi, je suis de la génération des lois, donc de celle qui a connu la manif de 71. Mais euh, voilà, c'est la, la manif qui a eu lieu à Paris, qui a quand même regroupé 20 000 personnes, ce qui est quand même un gros succès et là aussi qui est quand même encourageant. la manifestation qui a eu lieu à paris pour la commune de paris le 29 mars Oui, il faut quand même pour les citer, le photographe euh, s'appelle Serge Dignacio. vous pouvez le retrouver, il, euh, ses photos reviennent assez régulièrement, et voilà, euh, ah ben il y a un mélange des genres, mais euh, bon, donc, euh, voilà, donc.